remplissage d'osate sur bois Mon remplissage donc, ça va être euh, paille. Mm. Euh, ça je vais découvrir sur eux, chez moi et je vais être aidé par des amis qui eux font du terre paille depuis longtemps. Voilà, okay. euh, ça fait une bonne année qu'ils en font, euh, moi je ne sais pas en faire, euh, moi c'est eux, je parle avec eux, je, co mm. je connais à peu près les principes, on échange, les solutions techniques c'est eux qui me les donnent, on trouve une solution qui est co cohérente et l'avantage par exemple d'un remplissage paille c'est que c'est un remplissage qui est euh, relativement accessible et simple à faire, c'est quelque chose qui en fait demande plus de main d'oeuvre que de technique. C'est ça, comme à l'ancienne en fait. Et en plus, là, tu retournes sur de l'expérimental, ce qui revient beaucoup à la mode d'ailleurs. Hein, tu le vois, enfin, tu as peut-être vu dans les, dans les recherches de bâtiments, il y a un magazine qui s'appelle The Pro, là, qui est un truc du bâtiment, enfin, qui se décline sur d'autres secteurs. Et euh, The Pro, lui, il raconte justement ce qui se passe sur l'évolution en fait, des techniques de bâtiment. Et tu vois de plus en plus, au-delà de l'isolation externe, euh, qu'il y a des, des retours, en fait, au, au simple. Ouais. Euh, bah après, c'est a l'ancienne, quoi. Plein de... Moi, je n'aime pas le mot ancienne. Euh, comme on dit, moi je travaille euh, ou je fais du à-demain. Euh, moi j'aime bien bah, euh, l'ancienne, ça, ça, ça m'appelle DJ Abdel et euh, des, des anciens trucs, mais à l'ancienne voilà. j'aime bien parce que pour moi tu as ce, ce côté euh, savoir-faire tu vois. Ah, euh, oui. euh, mais moi le côté à-demain c'est que bah, pour moi c'est pas une technique, euh, le, le côté à l'ancienne va pouvoir le retirer sur un côté plus folklorique, euh, obsolète. Mm. Alors que pour moi toutes les techniques ne sont pas obsolètes ou folkloriques, ce sont les techniques bah, de demain. Euh, bon, oui, parce que là, on a demain. eu cette période de révolution industrielle où tout, a, tout le demain voilà. a été remplacé par ce gain de productivité, euh, etc. Voilà. Et, maintenant, Et maintenant, on retourne bah, doucement, voilà, enfin pas tout le monde, mais ce on... voilà, c'est une solution d'avenir oui. euh, pour moi. En fait, c'est pas voilà, c'est je ne travaille pas comment je travaille, mes choix constructifs ou autres euh, pour que ce soit pour chez moi ou pour mes clients autres, je ne le fais pas. Euh, parce que euh, par idolatration des anciens ou parce que les anciens travaillaient bien, savaient ce qu'ils faisaient. Non, les anciens ne savaient pas ce qu'ils faisaient les trois quarts du temps. Donc à un moment, faut... voilà. Alors, je ne suis pas d'accord. Euh... Il y a eu tellement d'empirisme et d'expérience de oui. que il y a un moment, ils ont choisi les meilleures solutions. Après, je en pourrais se du... faire des Le... albums photos complets de charpentes mal foutues avec des défauts de conception phénoménales. Il y en avait qui savaient ce qu'ils faisaient, ouais. il y en avait qui ne savaient bah, pas, pas ce qu'ils faisaient. Partout pareil. Voilà, bah, c'est ça. Si ça passe toujours en fait, pareil. Fait. Donc, il y a, on a vite fait quelquefois euh, une sorte de suridoatration je trouve, et le côté de « Ah oui, non, mais oui ils ce qu'il c'est voilà. ». Et quelquefois, surtout quand il y a des gens, quelquefois, qui maintenant ont 60, 70 ans, qui parlent des anciens, ils parlent des anciens, euh, eux qui sont ceux qui ont ramené bah, le béton et le ciment. Donc, bah justement, moment... on, on y vient, c'est par rapport à l'archéon expérimental, c'est… Euh, bonjour à tous, ah. je fais une parenthèse deux secondes pour vous accueillir sur donc, un nouveau parcours de vie aujourd'hui avec Gustave Raymond. Bonjour Gustave. Bonjour. Qui est euh, donc, euh, spécialiste de la taille de bois à la à l'ancienne, c'est-à-dire à, -dire à, à demain. demain, comme il le dirait. Donc toi, tu es passé par Guédelon, tu es passé par plein de choses euh, qu'on va ouais, voir aujourd'hui. Ouais, et là, on, on une a une fois, attaqué effectivement partie. déjà cette émission pendant Guillaume, donc notre réalisateur qui est derrière, <rire> était en train de configurer les caméras. Donc on a papoté et on a préféré démarrer donc in media J'adore ça, euh, l'interview. Donc en fait, ce truc-là de à demain, en fait, voilà. c'est... Ça me rappelle le monde, le monde romain et l'archéologie parce que ce qu'on retrouve beaucoup en fait c'est des maisons ou des choses de riches. Très peu en fait ouais. du le commun des ral. mortels, c'est ça. Donc on garde en mémoire des choses qui étaient plus exceptionnelles on va dire. Ouais. Et c'est je pense aussi ce truc qui fait dans, les, dans le commun en fait des pensées le, le, de se dire ils faisaient tous formidables voilà. Mais en fait non. Voilà c'est ça, c'est ce côté là de... Euh, on a des artisans compétents et incompétents il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Euh, il y a plein de et je pense qu'on a toujours un rapport par rapport au, au délai, au temps, au client, aux besoins, aux matériaux mmh. qu'on a sur place. Donc quelquefois la solution, bon bah les, voilà, je prends un exemple là, qui me passe par la tête parce que c'est une questions qu'il me pose, la chaume, qui est un matériau de couverture hein, qui a plein d'avantages. Mais c'est qu quoi la chaume Parce que la ouais. chaume, alors la chaume elle est différente, il peut être de roseau, de blé ou de seigle. Ok, c des, donc c'est des tiges en fait qu'on pose, des tiges, tiges qu végétales qu'on va mettre liées. en ballot mmh. et liées. Donc après il y a plein de différentes techniques de pose selon les régions, les habitudes. Pour le toit, pour faire une toiture. Et ça, on voit, la, la chaume, ça, elle a plein d'avantages et d'inconvénients. Ça a été le matériau de couverture principal sur euh, toute la France et l'Europe euh, pendant très très longtemps, ou quasiment dire 18-19e, hein, voire début 20e, euh, puis qui a totalement périclité pour différentes mmh. raisons. Euh, mais il y en a. Euh, L'intérêt qu'elle avait, c'était un intérêt très économique de vitesse de production, euh, alors que c'est une mise en œuvre qui est longue, et un mmh. matériau de couverture qui est relativement peu durable par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'avait pas cet intérêt qui n'était pas posé. Euh, dans le fond, il sait qu'il avait un intérêt. Et c'est ce choix économique qui va amener euh, à un intérêt d'utilisation de cette ressource-là. Euh, et du coup, quand on, quelquefois, du coup, quand on dit Ah les anciens, ah là, ils savaient ce qu'il faisait bah, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est juste qu'ils avaient le bon bout de bois et que ça tombait bien et du coup, ils ont pu le mettre. C'est un peu pour ça. Quoi. Ou bah euh, voilà, c'est quelquefois on, on en apprend à l'école. Euh, par exemple, typiquement en charpente, il y a la fameuse phrase qu'on va apprendre Le cœur au soleil C'est-à-dire une pièce de bois quand elle va être sciée ou autre. On va l'orienter pour que le cœur soit vers le haut ou le soleil. Euh, cette technique-là, oui, c'est un bon, très bon pose bête. Donc les anciens, ouais, ils étaient bons, ils mettaient le cœur au soleil. Ouais, mais quelquefois, c'est débile de mettre le cœur au soleil. Donc il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'on dit qu'on faut mettre le cœur au soleil. C'est une règle qui va marcher 8, 9 fois sur 10. Par contre, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Parce que bah, du coup, ça va jouer sur les, les tensions dans le voilà. bois, là, le pourriture. Donc, Et là, voilà, c'est un peu ça. C'est le... ça. On, on parlait avec les troisièmes ah. là, je me souviens, en philo. On, <coughs> on parlait de la mimésie, c'est-à-dire le fait de copier, copier, ouais. copier et qu'à un moment, il faut sortir de la copie. Ouais. C'est ce pourcent-là, justement, ouais. qui permet d'aller au-delà ouais. et à chaque fois d'innover et de créer, et de se dire que on peut faire mieux, ouais. en fait, que simplement sur la copie qui marche les trois quarts du temps. Et c'est ce principe de l'humanité qui est cool, d'ailleurs, ouais. c'est que Heureusement qu'on a ce petit pourcentage qui nous permet d'être différents ouais. par rapport aux machines. Parce que quand tu me parlais effectivement de tout ce qui était chaume, je pensais tout de suite à, bah on a les imprimantes 3D derrière, où il y a tout le, toutes ouais, les attends, machines On va cacher un peu. <rire> ah non, <là>. non. <rire> tout, donc toutes les machines, et, je me disais, et tu me disais effectivement sur le principe de l'ouvrier, l'artisan bon ou pas bon, et je me dis effectivement les machines ont tendance à euh, faire toujours parfait, enfin après c'est programmé par l'homme, etc. Ouais. Mais elles font d'une certaine manière les choses parfaites, c'est-à-dire qu'elles peuvent peut-être à terme, ce qu'on voit dans les ouais. films d'anticipation, remplacer ouais. l'être humain. Mais tu me disais, il y avait, faut produire ces machines Il faut les produire, il faut les concevoir, et bah là justement, tout à l'heure en bas, ils avaient, du coup, il y a du coup un boîtier plastique à percer pour une machine, euh, bah, mis dans la SNC, bah la SNC déconne alors que quand on le dit c'est 4-5 trous, alors oui en effet, il bah, faut le savoir pour savoir percer ces 4-5 trous précisément, là où la machine bah, tu prends, mais bah là elle ne marche pas. Dans le fond c'est 4 trous, c'est une perceuse, et, hum. mais c'est savoir tracer ces 4 trous. Euh, donc c'est différents choix de compétences, par contre il bah, faut savoir aussi programmer la machine, hein. c'est un savoir-faire, moi je vois ça, je là, je fais c'est mmh. quoi tous ces boutons quoi euh, Oui, il était plus rapide en Mais du coup, courant, moi c'est plus rapide à venir euh, tracer précisément et le percer. Euh, après, bah, là, parce que ça concernait un exemple de quelques trous à faire sur un boîtier, donc, ça s'y prêtait bien, et sur d'autres choses, c'est totalement encore une autre histoire. Alors aujourd'hui, euh, parce qu'on va revenir au cœur, mais en même temps on était au cœur du bois, oui. euh, j'adore mes blagues, donc ouais. euh, on va revenir au cœur de l'histoire, euh, moi je reprends souvent euh, les, les parcours de vie sur la rencontre qu'on a pu faire au début, avant de rebasculer sur oui. ton enfance et d'arriver effectivement sur ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais, ouais. euh, parce que c'est presque intimement lié ce que tu es ce que oui. tu fais maintenant. Ouais. Euh, on dit souvent euh, cette expression qui est parfois un peu limite, qui est du genre « qu'est-ce que tu fais ?» Dans, dans, dans ta vie qui tendance à représenter qu'est-ce que tu es, mais aujourd'hui c'est différent. Ouais. Mais toi, oui, tu as conservé oui, c ça. Assez, ouais. Ouais. Donc notre rencontre, euh, oula, elle il euh, y avait la scie hydraulique. Ouais, Cyril. Donc je fais des tonneaux, je fais euh, des trucs euh, en lien avec l'archéologie expérimentale. J'ai rencontré Gustave Raymond parce qu'il était en l'argeot et moi aussi, et c'était cool. Voilà, salut. Ouais, vas-y, raconte parce que ouais, c'est plutôt enfin, pas mal. Pour moi, euh, ouais, comment c'est J'étais bah, avec un collègue en train de forger des âneries euh, vers chez moi. Et je reçois un appel inconnu, je décroche. Et là, j'ai euh, Olivier au téléphone, donc un mec surexcité qui m'appelle. Et là, qui me parle comme si je le connaissais depuis euh, des années. Oui, euh, j'ai ton numéro par, euh, par de Cyril de Moutier, donc euh, Retono, un arrêt un ami ouais. tonnelier. Oui, il est là. Euh. Et je sais plus si tu m'as appelé par rapport au projet de la ci ça doit être pour la balise. C'était la balise, j'avais commencé sur la balise. Ouais. Et là, ça part sur. Euh... Oui, la balise, on a fait une cire hydraulique, puis ça, puis « C'est partout. Et je me suis un très bien décroché, enfin raccroché, avoir mon collègue à côté qui était là. Pareil, ouais, c'est qui ce type <rire> C'est vrai, vrai, je te vois rigoler derrière, c'est assez juste, c'est ça. Voilà. Euh, après, et après, je fais. Et, après, et après, il m'a quand même appelé pour fabriquer une reproduction d'une baliste romaine, là. Mm. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça. Non, bah, c'est cool. On a repris nos, nos trucs, mais on a ça. continué à échanger pour pour Pendant ça. On a un quoi. bon moment effectivement, et là voilà. peut-être, peut-être sûrement, tout dépend du climat du monde, mais ouais. le futur projet effectivement sur la scie circulaire ou la ponceuse, on verra ouais. sur Rosé. Mais donc oui, ça a commencé comme ça, ouais. et après donc on a pas mal échangé en mail ouais. avec l'école centrale entre nous, enfin avec plein de d'acteurs différents. Ouais. En fait, c'est ça qui est cool dans ce type de projet, et justement c'est pour ça que je suis très content que tu sois là parce que tu as, t as un, une expérience très particulière sur le bois. Euh, sur des années et des années où tu t as vraiment expérimenté si on parlait d'empirisme c'est-à-dire d'expérimentation de, et c'était top, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es à l'école centrale, là aujourd'hui, pour euh, bah, finaliser. Tu as fait la, la, la, la queue d'aronde, en fait, qui va servir de culasse mobile pour envoyer les boulets. Et toi, tu l'as travaillé à la hache, à l'ancienne, ouais. à demain. À demain, ouais, enfin, c'est voilà. ça, à, à demain. À la, ou à la main. Voilà, voilà. Et ça, c'était cool. Donc, tu j'étais très, très content de te rencontrer ouais. parce que ça nous a ouvert, effectivement, même si j'avais l'habitude de travailler avec des menuisiers ou euh, l'école euh, de la Girodière, qui sont des très, très bons apprentis, enfin, très, ouais. très bons enseignants. Mais il manquait le côté immersif euh, de cette expérimentation ouais. que tu mènes. Et c'est vrai qu'on a axé effectivement on, les, les projets qu'on avait pratiquement sur la baliste en fonction de ce que tu nous disais. Et là, je pense ouais. que même qu une fois qu'on aura fait les tests, que vous l'aurez vu en, en réel, euh, on va toujours réorienter parce qu'on va avoir des changements et tout ce qui va avec. Ça, ça va être cool. Alors toi, t'en es venu à ça, comment Vas-y, on commence à tout petit, l'histoire ouais. de la hache depuis tout petit. Ah bah, oui, parce qu'elle remonte à longtemps. Moi, bon, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse euh, là-dessus et d'avoir été toujours euh, encouragé dans ce que j'aimais. Mais en gros, bah, c'est vrai qu'assez petit, j'ai toujours aimé être dehors. Mes parents m'ont très rapidement mis des outils à la main. J'ai des, des photos de moi, je pense, à 5 ans avec une scie, un casse de chantier, euh, euh, à faire des, des enfin, voilà euh, Je pense, vers 7-8 ans, j'ai dû avoir accès à la hachette et commencer à faire des trucs à la hache. Euh, tu étais scolarisé J'étais scolarisé, scolarisé <rire> mais c'était tous les week-ends, quand à l'école on disait « Ah ben, du coup, vous avez fait quoi ce week-end »« Ah bah ben, moi je allé visiter ça, j'ai fait ça, j'ai bah, fait une cabane dans les arbres !» Voilà, euh, voilà c'était ça. Voilà, moi J'étais euh, à jouer comme ça un peu tout le temps, puis j'avais la chance d'avoir grandi sur un terrain où mes parents, avaient, euh, on, avait, on avait de l'espace, il y avait du bois, euh, puis pas, pas inquiet. Voilà, mes deux parents aussi, eux, ils sont anciens euh, chefs éclaireurs et euh, louveteaux. Donc ils ont l'habitude de gérer des enfants dans les bois à faire des idées donc ça, ça allait très bien. Donc, voilà, moi j'ai passé euh, ouais, mes week-ends à dormir dehors dans des cabanes, euh, à faire des trucs. Euh, puis du coup, il y a eu cette question où bah, pendant très longtemps, j'ai quand même voulu travailler dans le bois. Alors que dans ma famille, il n'y a personne qui travaille dans le bois, hein. il n'y a yeah. aucun artisan. Euh, et moi le bois, ça me plaisait. Euh, euh, justement dans, dans les petites anecdotes rigolotes que je peux dire, je devais avoir 6-7 ans c'est une histoire que ma, ma mère m'a rapportée, euh, que je lui ai dit euh, que moi, quand je serai grand, je vais être bûcheron. Mais avec une hache, c'est quand même vachement mieux. Donc, c'était déjà assez ancré, mine de rien. Bah, J'en suis pas trop mal sorti, parce que maintenant, je, je fais du bûcheron, mais à la hache quand même en partie. Donc, c'est quand même pas mal. Euh, mais voilà, j'avance en scolarité. Euh... Tu fais collège d'issé classique ou pas justement, justement, justement, je viens de réaliser, dit, je fais ma scolarité classique. classique. Oui, mais non euh, donc il se trouve que euh, je pars vivre à l'étranger, mm. donc euh, courant primaire c'était de 8 à 11 ans. Euh, J'habite en, en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, où là je fais un an. C'était pas la période compliquée Non, c'est dix ans, dix ans après le conflit oui. en gros. Le conflit c'est 81, 14, 96, 15, ouais, voilà. Euh, nous on était du coup dix euh, bah, une dizaines d'années plus mm. tard. Hum, donc on fait euh, donc là donc je fais un an à l'école à la maison, euh, nul, puis après on va dans une école euh, internationale où bah là du coup j'apprends l'anglais en partie. On rentre en France, euh, du coup je réintègre le collège de secteur euh, euh, voilà. Euh, je fais on refait trois ans en France donc ça me fait euh, cinquième, quatrième, troisième. Euh, stage de troisième, bah, par rapport au bois, je vais dans une menuiserie, euh, une charpente menuiserie dans le en Savoie. Avec un super paysage, super vieux, là je fais, waouh, oui, non, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Euh, voilà. On repart à l'étranger. Euh, donc là, c'est Macédoine et Kosovo. Euh, donc ça, ça correspond à mes trois années de lycée. Euh, que là, je fais tout par correspondance euh, avec le CNED. Euh, ouais. Ouais, ouais, wow, ouais. Parce que ouais, je, ouais. je vois le CNED. Alors, euh, ouais. justement, euh, j'ai tenu deux ans et six mois. Et les six derniers mois, j'ai un peu pété mon, un câble. Et du coup, j je suis rentré en France et j'ai fait mon dernier trimestre de. Euh, Terminal en France. Oh, okay. euh, donc j'ai fait une partie de mes épreuves euh, de bac à l'étranger, une partie de mes épreuves de bac en France. Non oh, mais t'es es quand même, parce que tenir le TNED, j'ai euh, bah, pas, pas tenu de... justement. Okay, <rire> ouais, voilà, mais même... euh, voilà. <rire> euh, mais c'était ouais, c'était un peu... Euh... Et voilà, ouais, bah, sur l'histoire là-dessus, euh, c'est une époque où moi j'hésite entre deux métiers, la charpente ou l'armée. Euh, donc euh, je fais ce, que, ce qui s'appelle une préparation militaire découverte. Euh, donc c'est faux, il faut aller centre de recrutement de l'armée de terre, euh, et là tu demandes, et c'est gratuit, de 16 à 25 ans, si mes souvenirs sont bons, euh, tu peux du coup aller faire euh, un stage dans différents régiments, donc moi je l'ai fait au... parce que vu que si je m'engageais, je voulais faire un truc un peu rigolo, euh, je l'ai fait au SNEC, donc Centre National d'Entraînement Commando, à et les pendant 10 jours, où là, euh, bah, je, me, je, je me suis éclaté, mais j'ai fait, ouais non, je vais aller en charpente <rire> Donc bon, c'est 10 jours de parcours d'obstacles, euh, en gros d'accrobranche en quelque sorte, et physique, euh, où bon, voilà, j'ai vu que moi le côté euh, très collectif euh, mmh. et tout ça euh, de hiérarchie ne me, me plaisait pas. Donc je me suis dit « bon, bah, du coup, ça sera la charpente. » Donc là, ça c'était, euh, j'étais au euh, coup, période de lycée, j'étais mmh. revenu en France pour, pour faire ça. Euh, et du coup, fin de lycée, le fameux euh, APB, admission euh, post-bac, que moi je n'ai jamais ouvert ni jamais rempli, parce que je savais que je voulais aller en charpente. Et du coup, j'étais déjà inscrit pour faire mon CAP, mon CFA, euh, mon CAP euh, chez les compagnons en charpente. Euh, donc, je me souviens, tous mes professeurs sur mes euh, 3-4 mois de lycée qui étaient là. T'es sûr que tu ne veux pas ouvrir un PB Non, mais je suis déjà pris. Ah, mais t'es où bah, Chez les compagnons en CAP charpente. Si tu ne veux pas faire plutôt ingénieur ou architecte hein, Quand même, tu les capacités. Non, moi, ce que je veux faire, c'est tailler des maisons en fait. Moi, je veux faire, de, je veux faire du bois. Euh, donc voilà. Donc, je passe mon bac. Euh, et j'enchaîne du coup sur mon CAP en charpente, euh, mmh. construction bois. C'était où, dans quel lieu là euh, Alors mon bac, je l'ai fait euh, du coup région parisienne vers Fontainebleau-Melun, mmh. euh, où il y avait notre maison de famille et là où j'ai grandi en partie quand on était en tout. France. Euh, et euh, enfin mon bac, les quelques mois de lycée je les ai fait là. Et le CAP, compagnon et, euh, Le CAP du coup chez les compagnons, euh, je dépendais de la maison d'Auxerre en Bourgogne et mon centre de formation euh, était à Besançon. Donc je faisais des allers-retours ouais. au CR Besançon sans le permis, donc en train avec euh, clé de portage, casse à outils sur le dos, euh, deux semaines de fringues et matos de dessin. Donc c'est un sac à 60 kg, ouais. euh, super pratique de prendre les barrières de métro avec, hein. merci, merci. La, la RATP pour leur barrière de métro, absolument pas pratique quand on a un sac. Euh, je me souviens de devoir mettre mon ticket, glisser la clé de portage pour passer, Oups. et moi euh, sauter par dessus la porte, euh, parce que bah, est le truc fermer, il se refermait fermer, hein. en fait donc, euh, ben voilà. et après remettre pour reporter, remettre le sac sur le dos et repartir euh, plus loin bref. Euh, donc je fais mon CAP en, en, pour une Franche-Comté donc CAP en charpente euh, charpente bois euh, où je découvre bah, la charpente parce que moi en fait euh, je m'étais euh, lancé là-dedans sachant que ça me plaisait mais sans avoir aucune conscience de ce qu'était qu la charpente j'avais aucune idée de ce que c'était mais voilà c'est ce que je voulais faire que j'écoute ça, ça devient une, bah, une vraie passion euh, mmh. pour ça, euh, je fais mon sapé en charpente euh, ou bah, ce que j'aime, je rends compte ce que j'apprécie moi c'est quand même la charpente traditionnelle donc où, où, ce qu'on va appeler quoi, traditionnelle mais je trouve c'est un peu un mot fourre-tout parce que traditionnelle de quand, de ou, de quoi, euh, voilà hein, ah, Tu fond, veux dire pas des assemblages collés quoi Voilà, moi c'est de la charpente, euh, ce qu'on va appeler beaucoup traditionnel, mais ce que moi je préfère appeler charpente bois, assemblage bois-bois mmh. euh, voilà, c'est à dire que mon assemblage c'est un tenon, d'une mortaise, une queue d'aronde ce pas de la quincaillerie, ce pas de la platine, c'est pas du boulon. Même si ça a plein d'avantages et d'intérêts selon la situation, ne dis pas le contraire. Euh, donc je fais mon CAP. Et étant donné que j'ai toujours été un, moi, un gros amateur d'histoire, grand passionné bah, pendant très longtemps de militaria, même si maintenant c'est vraiment passé. mais Militaria, première seconde guerre mondiale. Euh, J'avais eu la chance euh, jeune de rencontrer plusieurs des derniers poilus de 14-8 français. Oh. Euh, J'avais 8 ans quand ai rentré, 7-8 ans. Euh, donc voilà, c'est rigolo ce qui m'a restait, et du coup j'étais là, j'aimais la charpente, euh, j'aimais l'histoire, j'aimais le moyen-âge. Oui, euh, c'est vraiment ta période de prédilection. Euh, voilà, et là euh, boum Guédelon. Et Guédelon j'avais visité moi petit, mm. euh, assez rigolo, c'est que Guédelon j'avais visité avec l'école quand j'étais petit. Et je me souviens très bien euh, avoir bugué sur, euh, bah, du coup euh, je peux leur dire, c'était Jean-Michel et Thierry, les deux bûcherons de Guédelon, qui faisaient de l'écarissage. Et moi j'étais là, je je comprenais pas trop ce qu'il faisait, parce que mais pourquoi il essayait de taper sur une poutre pour la rendre carrée Une poutre, c'est déjà carrée. Enfin, je n'avais pas compris le côté que bah, c'est un arbre à la base. la base. Mais bref, je vais avoir six ans, hein, je pense qu'on mmh. va aller avec l'école. Euh, et bah, je repense à ça, et je me dis mais oui, euh, ils prennent des bénévoles, moi j'aime l'histoire, il euh, faudrait que j'aille faire, ce euh, serait trop cool, quoi, aller faire. Euh... Donc je vais faire ma première semaine, autant que ce qu'on appelle, les, ce qu'ils appellent encore, bâtisseur à Guédelon. Donc c'est une semaine de bénévolat à Guédelon. Ou en général, un bénévole, il va faire un peu tous les corps de métier mmh. dans la semaine. Il va faire un peu de taille de pierre, un peu de maçonnerie, tuileries, euh, char charpente. Et moi, j'avais dit, moi, je veux venir, mais moi, euh, charpentier, moi, je ne faire que de la charpente. Donc là, je suis accueilli par l'équipe charpente qui est adorable et qui me font découvrir euh, la charpente à la main et à la hache. Et là, euh, je fais, wow. ouais, je découvre ça. J'aimais déjà travailler à la main, j'aimais tailler mes assemblages déjà à la main. Mais là, ça m'a ouvert un autre champ des possibles mmh. ça m'a découvert un nouveau monde. Et, euh, la hache euh, que j'utilisais moi depuis petit euh, je m'étais fait euh, engueuler dessus chez les compagnons quand j'avais sorti une hache pour tailler un assemblage euh, je ne savais pas m'en servir à l'époque mais c'est j'avais juste servi en plus pour pousser dessus et là euh, le formateur était sorti de son bureau et m'avait engueulé comme du poisson pourri Pff, ouais, mais euh, euh, c'est quoi ce travail de, le de 5, euh, Voilà. Ouais, ça. donc bon je ne savais pas m'en servir aussi je peux comprendre mais bon dans le fond c'était pas non plus débile quoi. quand je vois ce que je fais maintenant avec une hache je me dis oui c'était clairement très pertinent <rire> en plus ouais. Ouais. Et donc, je vais à Guelan, je découvre le travail à la Ils répondent à des questions, justement, que moi, j'avais posées à tous les charpentiers que je rencontrais et j'avais pas à avoir la réponse sur comment tailler certains trucs sans machine. Ouais. Et euh, plusieurs m'avaient pas répondu ou avaient vraiment détourné la question pour ne mmh. pas me donner une réponse. Euh, très peu avaient assumé me dire, bah, je ne sais pas. Euh, voilà. Et eux, j'arrive et ils m'ont regardé, d'un air évident bah, avec une hache. Voilà. <rire> bon, ouais, très bien, j'étais content, j'avais ma réponse. Donc, je fais cette semaine de bénévolat. Et après, euh, du coup, j'ai euh, fini mon CAP. Moi, je ne suis pas parti sur mon tour de France. Je n'ai pas été adopté par les compagnons. Donc, euh, je suis parti, moi, de mon côté. Parce que les compagnons, bah, c'est peut-être une question que tu as posé. Justement. Oui, c'est exactement euh, ça. Voilà. Merci. Euh, <rire> ça plaît ou ça plaît pas. On aime ou on n'aime pas. Euh, mais dans l'idée, pour moi, j'ai retrouvé chez les compagnons bah, beaucoup des défauts qui font que je n'ai pas voulu aller à l'armée. Oui, euh, j'ai bien compris. Le communautarisme. Euh, le communautarisme oui. un peu trop poussé. Euh, voilà, ce n'était pas fait pour moi. Même s'ils sont très très bons, mais pas bons. Bah, techniquement, mmh. euh, ils apportent des choses très bien. C'est un très bon centre de formation. Après, on aime, on n'aime pas, et on adhère ou on n'adhère pas mmh. avec certains processus oui, euh, fonctionnels éducatifs autres. Autre. Toi, tu une idée que as une, une valeur que j'aime beaucoup, c'est cette idée de la liberté. Oui. Et ouais, toi, c'est ça, ça, euh, ça oui. m'éclate bien. Euh, donc, euh, ouais. on, on pourra en revenir. Pas. Dessus, il y a pas de <rire> ça marche. Donc là-dessus, <rire> ça te convient pas. Donc, tu quittes les donc, compagnons. Je dites, mmh. Voilà. Je fais cette semaine de bénévolat à Guédelon, sachant que chez les compagnons, moi, j'ai une chance. Euh, d'avoir une boîte où j'ai fait mon CAP euh, que je peux citer, c'est euh, Stéphane Maton, Maton-Charpente, du coup à Dan Moine, à côté de, de Tonnerre, euh, qui est une boîte, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte de la valeur qu'elle avait, et je m'en suis rendu compte avec le temps, euh, de la chance que j'ai eu de faire ce CAP dans cette boîte-là, euh, qui, en fait, m'a ouvert un panel de compétences en charpente, des vraies notions de cadence, d'efficacité, même si c'était très dur par moment on mm -hmm. fait des semaines de 44 heures, donc moi tu es là, euh, 17-18 ans, euh, tu sors du lycée, euh, oui. boum, semaine de 44 heures, 7h30 à l'atelier euh, et t'as pas intérêt à avoir du retard euh, et on quitte le chantier à 17h30. Voilà, ça, ça calme un peu mais c'est ultra formateur et euh, un travail de très bonne qualité qu'on sait avec le côté de on fera le mieux pour le client avec la technique la plus pertinente. Pas, il n'y avait pas spécialement, même si la dernière fois que j'ai pu voir mon patron, ça avait évolué, euh, une cohérence éthique comme j'ai pu avoir avec mes autres patrons et comme moi j'aurais maintenant sur une recherche de cohérence écologique dans mon mode de travail, oui. on va dire. Euh, mais voilà, donc j'ai pu faire du lamelé collé, du renfort, euh, des renforts en sous avec des IPN sur du lamelé collé industriel qui avait cassé, euh, de la charpente en bastin boulonné, de la charpente traditionnelle, du sous œuvre, du neuf, levage grue, euh, pas grue à la main pièce par pièce. Euh, mm. Enfin, vraiment un panache énorme en un an. c'était vraiment assez exceptionnel. de l'escalier enfin. C'est génial, ouais. un truc de fou. Et là-dessus, une boîte euh, avec toujours une recherche de qualité d'entrée. Vraiment, un enfin, très chanceux là-dessus. Donc, je finis ce CAP, je passe à Guédelon une semaine en tant que bénévole, donc un bénévole parmi des, des centaines de bénévoles qui sont dans l'année, hein, bien entendu. Mmh. Euh, euh, et après ça, je me retrouve euh, chômage à vouloir bosser plus ou moins en région parisienne ou euh, vers chez mes parents. Je vais bosser dans, chez le charpentier du village, qui, en fin de compte, m'a pas pris parce qu'il n'a pas pu. Du coup, euh, je me retrouve à embauché dans une boîte euh, qui faisait charpente de couverture. Euh, les, deux mois, les deux pires mois de TAF de ma vie, euh, vraiment, euh, bosser sur Paris. On devait partir à 5 heures du matin si on ne pas avoir les bouchons. Mais du coup, en partant à 5 h on arrivait à Paris avant 7 h mais tu pas le droit de faire du bruit avant 8 heures, 30, heures 30, 8, 30. 8 heures. Donc nous, on était là, bon, on allait au café où on attendait sur le chantier ou montait les trucs qu'on à attendre. Une qualité de travail que moi, je trouvais euh, mé médiocre, dégueulasse c'est médiocre. Euh, aucune organisation de chantier. Euh, je me suis retrouvé à bosser la majorité avec le couvreur. Du coup, il y avait plusieurs charpentiers, hein, c'est le couvreur. Oui. Parce que le couvreur appréciait bosser avec moi parce que j'étais efficace et je percutais. Et que même si je ne savais pas faire de couverture, on, on, faisait, on faisait surtout de la zinguerie. Oui. Alors, ça en plus, c'est une chance de fou parce que la zinguerie, c'est quand même. Euh, plus à Paris, bon, c'est quand même sympa la zinguerie oui. à Paris. quoi. Ça. Mais euh, voilà, je faisais pas de soudure. Mais voilà, il savait qu'il pouvait me dire bah, prends la cote, je pouvais prendre des cotes, je pouvais faire des pliages oui. alors que j'étais n'étais pas formé et que ça allait. Et puis il y avait juste à venir souder derrière il pouvait faire ce qui était plus précis. Quoi. Donc, deux mois dans cette boîte-là où j'ai vu exactement ce que je ne voulais pas faire, bosser à Paris, euh, bosser euh, sur des HLM, euh, sur, des, enfin, euh, non. Donc là, je me dis, bon, non, je vais chercher euh, une boîte euh, pour faire de la charpente, moi, comme j'apprécie, donc euh, ce traditionnel, comme on dit. Euh, donc là, j'ai commencé à balancer des CV et lettres de motivation, euh, toutes les boîtes en France que je pouvais trouver sur Internet qui m'intéressaient, en disant que je veux bien être soit autant que salarié ou euh, pour passer à un BP, donc un brevet professionnel en charpente. Donc, euh, des boîtes de monuments historiques, euh, restauration, euh, boîtes diverses et variées. Et il y a une boîte qui m'a répondu. Euh, entreprise, euh, c'est Carpentier Bois, euh, Carpentier Charpente Bois, l'éthique du bois. C'est une boîte dans la, dans la Somme, à euh, pierre sur avre euh, qui m'a dit Oui, bah, moi, je suis pas contre. Euh, voilà, bah, bien, on, on se rend compte, on parle. Euh, Très bien. Voilà. Donc, c'est quelqu'un sur son site il avait vu qu'il faisait un peu des carissages et de travail à l'âge, euh, il faisait du bois tordu, tout ça. Et là, il euh, et donc je vais le rencontrer, il me dit oui, bon, bah, super, on, on part, il me dit bon, bah, très bien, il me dit il bah, y a un autre gars qui doit passer euh, mmh. pour voir, euh, je vois, puis bah, je recontacte pour voir lequel je prends des deux. Euh, puis c'est moi qui l'ai pris du coup, euh, et euh, là ça a été trois ans, donc j'ai fait deux ans pour me bébé là-bas, mmh. et après je suis resté un an avec lui, euh, exceptionnel, c'est vraiment euh, une boîte donc, qui a évolué, euh, depuis que j'étais. il avait plus de salariés, puis après il, il a gardé que moi un moment, pour alléger, parce qu'il voulait lui il revenir sur le chantier, arrêter de faire du bureau, ouais. euh, réduire en échelle, revenir à quelque chose de plus humain et tout ça, et lui retrailler le bois. Euh, et c'est quelqu'un qui est bah, ancien ingénieur en reconversion, euh, ingénieur d'industrie, qui s'est reconverti en charpente, euh, comme sa famille qui, depuis X générations, était dans le bois, euh, charpentier, charron, menuisier, et qui adore une, une vraie cohérence, qui a une vraie cohérence de travail, qui lui m'a ouvert l'esprit sur plein de choses, m'a appris beaucoup de choses d'un point de vue technique. Euh, grâce à lui aussi euh, parce que c'est pas rien euh, dans mon parcours euh, j'ai pu euh, découvrir l'association champenais sans frontières c'est lui aller donc je suis allé avec lui sur les chantiers euh, qui après bah, du coup je me suis impliqué sur les chantiers qui lui est un membre assez actif euh, on était assez actifs tous les deux sur sans frontières vu qu'en plus on bossait ensemble on a pu organiser on a organisé des chantiers participatifs ensemble en euh, picardie est ce que tu fais toujours d'ailleurs euh, en partie ouais mmh. euh, et donc, euh, enfin, trois ans exceptionnels là-dessus, où j'ai fait mon pépé, j'ai travaillé, euh, j'ai poussé tout ce qui était qu'on appelle le piquage, donc une technique de charpente un peu plus traditionnelle, euh, du bois tordu, on a fait de l'abattage, des bordages, euh, un peu de bois carré, très peu, il n'a pas eu de chantier de travail à hache quand j'y étais. Mais c'est quelqu'un qui, comme il m'avait dit quand, quand je l'ai rencontré, euh, moi, si euh, pour faire quelque chose, euh, on va dire, ça me prend euh, 100% du temps de le faire à la machine, on va dire, et que pour le faire à la main, ça me prend 110-120%, bah, je le ferai à la main. Okay. Par pur plaisir, en fait. Euh, et qui avait cette démarche-là euh, Tous nos levages, on n'a quasiment jamais levé au Manitou, on levait la grosse majorité à la corde, avec des chèvres. Donc, euh, corde, pouillis, mouflage, enfin, une super expérience. Tu as eu du, fin, du bol et en même temps, dans ton, ce choix-là qui te mène aujourd'hui. Voilà, c'est ce que, euh, ah, voilà, quelqu'un à bien qui bien. je dois beaucoup. Ouais. À côté de ça, moi, dès que j'avais des. Donc, euh, quand je travaillais là-bas, euh, tous mes week-ends, j'étais en euh, forêt, parce que du coup, il y il avait un marais, j'avais accès au marais. J'abattais, euh, j'ai caressé, je faisais des coffres, des choses, et je continuais à jouer, ou j'avais accès à télé le week-end. Oui. Euh, je me suis mis à la reconstitution historique. Un, ah, parce que, bah, comme je dis, j'ai l'histoire. Mais aussi, comme une excuse pour pouvoir faire des trucs en bois, à euh, oui. taille à lâche. J'ai fait des brouettes, j'ai fait des trébuchets, j'ai fait euh, juste du carissage, des essais, des bricoles de divers et variés. Euh... À côté ça, donc les week-ends, dès que je prenais des jours des vacances, c'était soit pour aller sur le chantier euh, Chambre Sans Frontières, soit pour aller en bénévole à Guédelon. Mmh. Donc j'ai retourné plusieurs fois à Guédelon en bénévole. Donc je travaille dans, avec lui pendant, euh, euh, pendant trois ans. Il se trouve que le premier chantier Chambre Sans Frontières où je vais, euh, qui était en 2016, euh, parce que je vais les citer parce que c'est deux personnes qui, qui après reviennent dans, dans ma carrière, je rencontre bon, les gens de Chambre et Sans Frontières. Donc, bah, le, le coordinateur François Calame, euh, différents charpentiers, Donnar euh, Rousseau, enfin plusieurs charpentiers que je contoie, et deux personnes, un certain Paul Lebey ah. euh, et Fanche Gagnuel. Euh, je parle avec eux, Paul Lebey, je travaille avec lui, Fanche, il se trouve qu'il n'a il a pas pu rester sur tout le chantier, euh, mais il se trouve que c'était celui qui était en, en concurrence avec moi pour euh, bosser chez Florian, qui lui avait trouvé une autre boîte, une grosse boîte de charpente en Normandie. Ça c'est sa vie, pas la mienne. Euh, donc voilà, j'ai rencontre, moi je continue mon parcours donc, dans cette boîte-là en Picardie. Et après trois ans avec euh, dans cette boîte-là, avec Florian Carpentier dans la Somme, je lui bah, ai que moi j'ai envie de partir sur autre chose, et ça il y en était tout à fait conscient que j'allais pas rester toute ma vie là. Euh, et que du coup, bah ouais, je vais, je vais euh, comme je dis, je n'ai pas démissionné, je l'ai abandonné. Je l'abandonne dans la Somme, euh, <rire> et pour partir moi de mon côté faire d'autres choses. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, euh, Guédelon cherchait un charpentier. Et donc le maître d'oeuvre de Guédelon m'appelle, euh, parce que du coup j'étais repassé, j'ai sympathisé avec eux, en me disant Ouais, bah là on cherche un charpentier, est-ce que ça te dit bon, Je sais pas, Bah oui, carrément. Donc là je me fais embaucher à Guédelon, donc ça c'est 2019, euh, en charpente. Euh, et après, parce qu'à la base j'avais l'idée de quitter la boîte donc, mm -hmm. euh, en Picardie pour me mettre à mon compte, pour pouvoir faire des chantiers un peu partout. Je me fais embaucher à Guédelon. Après un mois, à Guédelon, euh, ils me disent que bon, bah, j'aimerais que je devienne euh, chef d'atelier euh, Charpente pour remplacer l'ancien chef d'atelier. Donc, euh, Nicolas Touchefeu, qui pareil, est un de mes grands mentors pour moi en Charpente, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup et avec qui j'ai beaucoup échangé, comme toute l'équipe de Guédelon en Charpente d'ailleurs, hein, qui lui passe du coup en charronnerie et arrête la Charpente pour faire de la charronnerie. Donc, je reprends euh, en gros les rênes de l'atelier. Euh, puis là, ça arrive la saison 2020, euh, donc euh, Covid et tout ça, ouais. donc moi, euh, est un peu perturbé. Je du coup je fais la, la, la, la, la, la saison à Guédelon euh, où là bah, du coup pareil moi je continue à fond dans tout ce que j'ai pu faire du coup depuis euh, plusieurs années d'expérimentation euh, de folie de euh, tailler des trucs à la essayer des trucs et bah, je continue là-dedans et après euh, cette année à Guédelon euh, pour diverses raisons on ne pas je suis pas resté à Guédelon mmh. euh, parce que bah, moi c'est pareil c'est voilà, ça me convenait pas enfin ça ça me convenait pas ça me convenait pas sur certains points euh, et du coup, il bah, n'y avait pas d'intérêt pour moi. Je ne mets pas, c'est pas assez pour euh, avoir envie de, de rester. Et puis eux, avait, ils n'avaient pas envie non plus de. C'est-à-dire que tu vas travailler sur quelque chose dire, de en plus en plus, en plus spécialisé, toi. Voilà. Et que dans ta recherche, ce que je vois là actuellement et ce qui va continuer les années prochaines, euh, tu, te, tu, tu te niches en fait. Euh, mais c'est une niche mmh. qui ouvre beaucoup sur l'Europe actuellement, okay. parce que mmh. tu deviens quand même une référence. Il euh, ne okay. faut, faut, faut pas nier les choses hein, okay. par rapport à ce que euh... tu fais. Ouais, enfin pour plus de raisons, du coup, ouais. Mmh. Je reste pas avec euh, et du coup bah, je me mets à mon compte. Et en mettant à mon compte, euh, je me retrouve à avec ce fameux Paul Lebey que j'ai re rencontré. Alors tu peux nous le présenter deux Paul Lebey, bah, c'est un, bah, un collègue charpentier, du coup, euh, lui paraît bah, Il est venu en Charpent un peu plus tard que moi, pas, pas directement après son bac, il avait fait un peu d'animation avant, animation avec enfant pas de dessin. Et puis, euh, non, il s'est reconverti en charpente, puis pas pareil, il a tout son parcours, il a voyagé un peu, euh, travaillé, puis il s'est installé euh, du coup euh, à Saint-Jean, donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, euh, où il a monté un réseau euh, pour essayer de travailler. Puis bah, moi, je me mettais à mon compte, il avait besoin d'aide. Bon, bah on a fait plusieurs chantiers Très bien. ensemble. Et au fil de la hache Ça, on peut y venir après, c'est encore <rire> autre chose. <rire> Vous bien passé, ouais. Parce que ça, c'est un peu plus tard. Donc, on s'entendait bien, je bosse mmh. avec lui sur, quelques, sur mes premiers chantiers euh, là-bas. Puis je me trouve d'autres mmh. chantiers, je vais travailler en République tchèque. Euh, où là j'ai la chance bah, d'être contacté par un, un charpentier tchèque que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux qui lui, bosse depuis euh, non, 15, euh, ouais, une bonne quinzaine d'années euh, à la hache à faire de l'écarissage, produire ses poutres, euh, beaucoup d'air que j'ai expérimental, euh, bien poussé et puis un coup, m'envoie un message, mais vraiment euh, je me tenais mis à mon compte, ça fait deux mois que j'étais à mon compte, il m'envoie un message sur facebook comme ça en mode euh, ouais bah, là on a un chantier, il y a euh, 200 euh, 400 de surface à écarir, euh, c'est des 30-30, euh, voilà, finition à la hache médiévale, euh, si tu veux t'es bienvenu. C'est pour un château pour un château, le château de Karstein, euh, qui est le plus gros, le plus grand château de République tchèque. Euh, une, une pépite, euh, moi quand je suis allé voir, euh, caché dans une vallée, t'arrives un truc, euh, château en plus, tour carré, il euh, y, euh, y a une tour carrée dessus, les murs font 7 mètres de large, parce que dedans il y a des, des voûtes du 14e siècle d'origine, plaquées or et rubis. <rire> voilà, c'est un truc, t'arrives, c'est exceptionnel, enfin c'est un château de fou. Et nous on refait un plancher pour une annexe, euh, mm. Et du coup, bah, ils m'appellent, donc moi je fais bah ouais, carrément. Donc, je me mets en mon compte, je vais en République tchèque. Euh, j'ai qui avec eux qui, donc l'écarissage et ce travail, c'est ça que je n'ai pas parlé d'écarissage, mais l'écarissage, ça va être produire une poutre à la hache, qui est quelque chose dans lequel moi je me suis un peu spécialisé, que j'ai découvert bah, à Guédelon, que j'ai refait tout seul dans mon coin, Chapoyer sans frontières. Et c'est quelque chose que moi je veux, je veux travailler avec mmh. ça, parce que je trouve ça pertinent sur plein de points, et aussi pour une grande notion de plaisir au travail, c'est ça qui m'amuse et qui me plaît. Et moi, euh, dans mon travail, je veux me faire plaisir et je veux m'amuser. Et donc ça passe par ça. Et là, République Tchèque, je fais ça, il monte à un, un niveau d'exigence, mais où j'ai galéré, j'ai passé un mois là-bas. Euh, moi qui, à la base, je me sentais très confiant sur mon niveau mmh. par rapport à ce que je pouvais voir autour en France. J'arrivais là-bas, je me suis pris une grosse tarte dans ma gueule. Et blaf, allez hop, boum. Et, euh, et là, euh, une exigence, une tolérance, on fait des pièces 8 mètres de long, ouais. 35 par 40 à peu près l'aplomb de la pièce à la hache qu'on sortait, il n'y avait pas plus, franchement, 5 mm, plus de 5 mm a été morte de faux aplomb, et on était à une moyenne je pense de 2-3 mm. à dire à la fin, à l'œil quand on venait regarder mmh. la pièce, je venais gratter des bosses de 1 mm dessus quoi, okay. vraiment, c'est vraiment... Enfin voilà, je mettais en fait, 4 à 5 fois plus lent que ce que je fais habituellement ouais. par rapport à la la qu'ils voulaient, enfin vraiment, parce que c'était ce qu'ils voulaient pour le château, pour ne pas être emmerdé par les archi, enfin. Donc, super expérience, super échange. Ah, et t'apprends euh, Voilà, avec du coup, alors, l'une des raisons euh, pour lesquelles il m'avait contacté, c'est parce que finissant avec les haches médiévales. Et moi, vu bah, que je la reconnaissance, je m'étais pensé sur les haches médiévales. J'en avais fait reforger une, Enfin, un hybride ah, h, h hum. médiéval, Parce que c'est une hache médiévale que l'on que je modernisée pour s'adapter à mon mode de travail. Oui. Euh, mais aussi, je travaille sinon, euh, sur ma hache de finition. Une hache de finition euh, typiquement euh, picarde. On peut avoir qu'on appelle un peu picarde qui est une définition qui en fait est très très très proche d'une hache médiévale et il se trouve que oui on a par rapport à des revues de fouilles elle a les mêmes proportions le même poids le même gabarit il y a juste un peu une petite variation dans, dans l'inclinaison d'un truc mais c'est vraiment juste en gros euh, moi ils l'ont tiré par la, la forge alors comme en médiéval ils l'avaient tiré pour être plus droite devant okay. c'est vraiment un détail voilà et donc c'est pour ça qu'il m'avait appelé parce qu'il savait que je travaillais avec ça puis on avait déjà échangé là-dessus il me dit c'était l'occasion donc je fais ça je suis à mon compte je fais différents chantiers euh, à droite, à gauche, euh, donc toujours avec du bois et à la hache, en travaillant en très grande majorité sans outils euh, électriques ou thermiques. Euh, je vais être à, ouais, je dirais, 60, euh, pour faire une moyenne gentille, mm. je dirais 75% totalement à la main, okay. 25%. Mais plus ça va, plus c'est de plus en plus à la main. Et il y a des chantiers qui vont être totalement à la main, de l'abattage à la hache, des billes de longueur à la hache. J'ai fait des chantiers complets avec une hache, un ciseau à bois, une tarière pas plus euh, et bon après Cordeaux euh, crayon et tout mmh. ça quoi mais euh, pour la taille comme j'ai fait des chantiers où en effet euh, là c'était un hangar agricole puis il se trouve qu'on a eu une météo de pourri sur le chantier, euh, on s'est pris bon, bon, mmh. euh, enfin, ouais. euh, trois tempêtes, on avait même une morteuse tronçonneuse enfin là c'était trois tempêtes on avait ça tombait dans cette flotte euh, et le plomb a piqué il y avait tellement de vent que notre plomb était chassé du coup on le mettait dans un bol d'eau et il y avait des vagues dans le bol d'eau qui bougeait le plomb du coup on mettait un paravent devant voilà. On ne okay. pouvait pas tracer au crayon sur la petite boîte tellement qu'il était mouillé, donc on a y aller avec une pointe racée, enfin, ouais, Chantier hein. un peu de l'extrême, mais on s'est bien marré, sur lequel il y avait ce fameux Paul Lebé, Léonard Rousseau qui était plutôt, qui était là, et ce fameux Fanche Guénuel aussi, euh, qui était pareil, du coup, euh, qui était là. L'équipe de copains, du coup, qui s'est montée petit à petit. Donc voilà, je suis à mon compte, je continue. Et euh, je fais des chantiers à droite et gauche, euh, donc, euh, ouais, euh, du République tchèque, mmh. euh, en, en Écosse, en Alsace, de, de Dordogne, France, Bretagne, enfin différents endroits. Et c'est le moment en Écosse, il me semble, où je t'avais vu par téléphone ou par mail, où tu vas rechercher… Oui, le... oui, oui, oui, Après, oui. Parce qu'on va y revenir. Oui, oui on va y revenir ah, ouais. suffisamment. Dans l'une des critères, en effet, euh, on, on reviendra dessus sur ce côté notion de, par rapport à l'archéologie exponentielle, mais en effet, mmh. du coup, l'Écosse a joué là-dessus. Euh, et du coup, voilà, quoi, pour, pour, moi, pour revenir à moi aujourd'hui, du coup, je suis à mon compte et bah, ce Paul Lebé euh, dans la Saint-Jean euh, a réussi à faire un agent commercial exceptionnel euh, de la Manche et tourisme de la Manche. J'ai acheté dans la Manche à Bornes de chez lui. Euh, Fanche a acheté pareil à Diborne de chez lui pratique. au sud et on est tous les trois maintenant à bosser ensemble mmh. euh, dans ce coin-là en partie. Même si on continue à partir aussi sur nos chantiers euh, tout seul dans nos coins. Mais du coup, on est tous les trois euh, dans, ce, dans, dans la baie du Mont-Saint-Michel en gros euh, à faire des chantiers. Et donc là, on est sur un chantier actuellement... Euh, euh, où on a eu 200 et euh, quelques solives avec arrière à la hache, euh, plus les porteuses, puis là on va attaquer les 10 lucarnes qui viennent dessus. Pour, tel, pour quel type de bâtiment d'ailleurs Ça, euh, alors celui-là c'est la première fois qu'on a ça, on est pour le prieuré du Mont-Saint-Michel, okay. euh, donc là c'est un bâtiment euh, classé monument historique, euh, mais sinon jusque-là euh, c'est beaucoup du particulier, okay. un conseil quoi, voilà. Donc euh, voilà, c'est assez récent parce que moi je me suis installé du coup en septembre, enfin euh, ça fait tous les et trois. Et tu viens d'avoir l'électricité, c'est voilà. beau. Et je viens d'avoir l'électricité moi. <rire> Voilà. donc, ouais, donc euh, là pour l'instant t'en est là je pense que les choses pour toi vont évoluer bon, elles évolueront vers où elles évolueront ça, on verra. oui on, on verra et donc archéo expérimental parce que là on, ouais, voilà fruit, pour là. nous <rire> l'archéo expérimentale. <rire> donc moi bah, l'archéo expérimental j'ai découvert ça à Guédelon euh, voilà où oh, je fais mais c'est trop bien j'ai fait ça du coup bah, c'est pour ça que je me suis mis aussi à la reconstitution pour expérimenter et plus ça va moi ce qui m'intéresse vraiment ça va être le, le geste euh, et la, la technique l'artisanat et en fait quelle que soit l'époque dans l'idée, c'est comprendre la fabrication, parce que ce qui me passionne aussi avec sur-côté d'eau mentale, c'est que, comme je disais, je veux travailler à la main, je ne veux pas réinventer l'eau chaude. Euh, mm. Ça a déjà été fait pendant des centaines année. Ce qu'il faut, c'est aller piocher ce qui est bien, ce qui est pertinent, comprendre pourquoi, pour le réadapter. Je veux dire, euh, euh, l'humain, pour moi, a toujours été flemmard, il a toujours euh, oh, oui. voulu simplifier la vie. Euh, donc quand on est là avec des gens prennent une scie et que ça ne marche pas, ils disent, oh là là, il veut vraiment en chier les anciens. Non, mais en fait non, la scie a été juste pas affûtée en fait, et une scie ça s'affûte, une scie affûtée c'est monstrueusement efficace. Et justement, les Romains, on a des traces de textes qui parlent d'affûtage de scie, ah, mais ils ont les mêmes données de voyage d'avoyage, on, on a les, les mêmes de données. Dingue. Et là tu fais, ah, même si après le Moyen-Âge, c'est une période vachement plus civilisée que les Romains, parce qu'ils n'utilisaient plus de scie, donc c'est beaucoup mieux. <rire> euh, oui, j'ai un problème avec les scie. <rire> <rire> mais voilà. Ok. Euh, donc donc voilà, ouais, Toi, tu focus médiéval. Ouais, bah moi, c'est ce, qui, qui ce que j'aime, mmh. euh, c'est ce travail à l'âge, mais dans le fond, ce que j'aime, c'est le travail à la main. Donc les mmh. Romains m'ont intéressé. Euh, là, actuellement, du coup, bah, même si j'aime pas la scie, euh, je me rends compte que si je veux le travailler à la main, je ne peux pas passer outre cet outil de ma casse à outils. Je n'aime okay. pas cet outil, je n'aime pas m'en servir, je trouve ça ennuyeux à l'utilisation. Euh, mais si je veux être efficace et que je ne veux pas utiliser une circulaire ou une tronçonneuse, j'ai besoin d'une scie. Donc je me penche sur la de scie, les compétences de scie, et là du coup, bah, la période plutôt industrielle 17, 18, 19 e là il y a beaucoup plus de scie, beaucoup plus développé, et là ouais, sur la période 19 e on a un poussage de scie et de production de scie, donc je me penche dessus, et là c'est cette période-là qui me maintenant, je vais regarder, toutes les compétences en scie, -h de long, les différents types de dentures de scie de long, enfin des relevés, enfin bref, ouais. l'arcoïge est beaucoup plus moderne en quelque sorte, mm -hmm. mais là c'est pour l'adapter à un oui, mode de travail moderne et efficace. Mais du coup, oui, euh, je découvre ça à long. Euh, donc plutôt intéressé moi, par la période médiévale, 13 13-14e. Euh, et quand tu me contactes justement pour ça, euh, justement moi c'est l'une des multiples raisons. Euh, moi je veux, quand je fais de collège collégiantal, je, bah, je me rends compte que bah, en effet, vu que c'est l'outil qui m'intéresse et le geste, euh, un outil d'une époque à l'autre c'est pas le même. Une hache c'est pas juste une hache, une hache dans une époque, elle change, elle a différents poids, différentes géométries, euh, du coup différents styles de travail. Et donc j'ai dit moi je veux bien, mais moi je veux une caisse romaine donc, je me suis penché sur la cassautier romaine, mm -hmm. sur les outils. Et je suis du coup, justement, en Écosse, quand je commençais à regarder ça. Il se trouve que sur le chemin du retour, euh, au musée de. Euh, C'était euh, Dumfries Galloway. Euh, ils ont ce qu'on appelle. Euh, ils ont deux haches romaines. Euh, une hache assez classique, euh, romaine, dans un état euh, où le relever c'est un peu un, un gros bout un de, de métal oxydé de bois, où ouais, tu ne ouais. peux rien relever dessus. Euh, et une, ce qu'ils appellent les dolabras. Mm. Donc, ils sont les haches typiquement des légionnaires romains. avec une hache d'un côté, enfin, une hache d'un côté, et de l'autre côté, une hache un tranchant à pic. Un peu h de pompier. Dans en quelque sorte, ouais, il y a ça. des haches de pompier. Mm. Et, et là, en, quand j'ai trouvé ce mot Dolabra, j'ai pu faire des recherches dessus, et en fait, on a un panel de formes, en fait, mm. c'est un principe d'outil plus qu'une forme standardisée. Ouais, en fait, il y j en a, j'ai pu en relever d'autres après, euh, dans d'autres musées en Alsace ou autres autre, qui faisaient, euh, celle de, celle à Dumfries galloway faisait plus de 2 kilos, ce qui est exceptionnel, surtout par rapport à la période médiévale, où des outils de 2 kilos sont beaucoup plus rares. Mmh. Euh, mais là, c'est 2 kg. J'ai pu en retrouver d'autres à quasiment euh, 900 grammes. Il euh, y en a où la hache, elle est, elle est à sa tranchante, d'autres la hache à sa tranchante. d'autres l'autre côté, c'est un pic. Quelquefois, c'est une herminette, Quelquefois, elle est centrée. Quelquefois, elle est rentrée. Quelquefois, c'est même deux herminettes, Enfin, un pic, il, il y a plein, plein, plein de modèles. Euh, et donc, une fois que j'ai compris ce modèle j'ai vu les caractéristiques. Moi, je sais comment je travaille, comment je veux être efficace, ce qui m'est confortable. Donc, j'ai pu prendre le mo les modèles que j'ai pu trouver qui, moi, étaient le plus pertinent par rapport à mon processus de travail. Parce que bah, pour la balise, je n'ai pas le temps si je voulais pousser l'expérimentation, comme j'aurais mmh. adoré, mais on ne peut pas, euh, il a fallu que j'ai un mois de travail, un an de travail avec des outils romains et différents ah, types pour aller jusqu'à la moindre finesse et les moindres petites subtilités. Mais du coup, j'ai fait pour voir, pour faire la Dolabra, euh, forger la Dolabra avec la forme qui, pour moi, je saurais que j'aurais une improvisation très rapide de cet outil-là. Voilà, pareil sur les rabots, donc je relever des outils, relever d'autres outils à droite à gauche dans différents musées, afin bah, de pouvoir me former ma caisse à outils, euh, la parfaite petite caisse à outils euh, du charpentier romain. Euh, Ce qu'il voilà. faut dire aussi c'est que tu maîtrises la forge aussi un petit euh, peu non, parce non, que tu es au faire faire la dimanche, moi, hein. Non mais euh, voilà, mais tu, tu sais faire. Disons que j'ai des amis que je peux exploiter pour ah, forger des okay, d'accord, ça marche. Vu que <rire> euh, justement, vu que j'ai cette recherche de travailler à la main, moi dans l'idée, je vais pas, quand j'ai besoin d'outils, euh, je ne vais pas aller acheter une circulaire, une visseuse. Ah, non, je vais faire euh, forger un ciseau, hum. forger une hache, forger une tarière. Et donc bah, j'ai mon réseau de, de forgerons et taillandiers, euh, un peu partout en France, euh, avec qui je travaille, avec qui je peux poser des questions, qui peuvent m'aider. Quelquefois je viens les aider sur quelque chose et on forge un truc ensemble, ou quelquefois ils me, bah, moi je passe commande et ils me font exactement ce que je veux. Mmh. Et donc ça m'a permis de monter cette caisse à outils euh, romaine euh, pour pouvoir travailler. Au plus proche et comprendre oui. des, des Là, nuances but, de, de ça oui. sur et le qu travail. Qu'est-ce que tu en penses avec du recul justement par rapport à cette queue d'aronde que tu as faite oui. ou les bras que tu as, as fait justement quand oui. tu as choisi l'essence du bois Parce que c'est toujours ça aussi, les Romains choisissent, enfin oui. n'importe quel peuple technique choisit pas par hasard en fait oui. son bois. Et toi donc avec le recul, le travail justement avec ces haches romaines, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton expérience médiévale et par rapport à ton expérience oui. globale en fait ah, Pour moi, euh, l'idée, la caisse outil romaine, euh, C'est une caisse à outils de luxe, un titre bois romain. Euh, C'est une caisse à outils, euh, pour aller quasiment dire 19 quoi. dans il est. Euh... Alors j'ai pas pu faire de relevé de scie romaine. Euh... Ah, ça, ça va être notre prochain euh, Mais même ou de lame de scie à main. Okay. Euh, ça, je sais qu'il y en a une euh, au musée d'Alésia. Oui. J'ai potentiellement un contact pour aller voir ça ou avoir des infos dessus. Mais bref. Euh... Je pense que tout le niveau H, ciseaux, en gros, c'est clairement c'est 19e, il n'y a pas de problème. Ils ont tout ce qu'ils veulent en taille, poids, enfin voilà. Dans des styles et formes différentes, mais ils ont ce qu'ils La scie, ils n'ont peut-être pas, pas encore la qualité industrielle de mi noire et de qualité de trempe et d'homogénéité d'acier qu'on va avoir avec des scie industrielles. Oui, mais euh, ils sont très, très bien. Mais parce on a travaillé je ne doute pas ouais. de la qualité de leur scie. Clairement. Mais voilà, c'est que, est-ce qu'ils ont des lames de scie qui font euh, euh, 0,7 mm d'épaisseur euh, comme on a. Euh, sur une MDSI euh, fin 19e, début 20e, qui sont des excessivement efficaces, je ne sais pas à quel point ils ont ça. Quoi. Euh, voilà, euh, Ça c'est encore... Ben non, on Mais voilà, oui. ils ont une caisse à outils qui est très très pertinente, très très efficace. Et d'avoir travaillé avec, pour moi, il enfin, n'y a aucun souci. Je veux dire, tu on me donnerais une caisse à outils romaine, euh, je peux travailler avec sans aucun souci, sans adapter mon mode de travail du tout. Après, il faut aussi penser que moi, mon mode de travail, il vient de ma recherche à base très médiévale, mon passage par long euh, et beaucoup de mes choix techniques sont très médiévaux dans la conception de mm -hmm. autres. par un parce que c'est ce que j'aime et parce que ça se prête à mes outils. Oui. Euh, voilà donc en effet passer sur une caisse outils plus moderne, bah, mes assemblages ils sont très bien avec parce que sinon déjà réfléchis pour être taillé à la hache, à la main. Après sur cette queue d'aronde par exemple il y a des histoires euh, d'inclinaison, d'angle mm. ou autre où moi en effet, bah, sur le tracé, j'avais pas percuté, et quand j'ai taillé, c'était évident que non, il y a trop d'angles, il aurait fallu en mettre moins, des choses comme ça. Ouais, parce qu'on s'est passé sur du standard, en fait. Voilà, du standard, ou le côté contemporain, moderne, de et les, les mmh. habitudes, et les choses comme ça, ça. et les machines, et quelquefois, il y a des choses qui disent, bah non, c'est vrai qu'en fait, en changeant l'angle, à la main, c'est plus simple à tailler, il y a moins de risques, le bois sera un peu mmh. plus solide par là. Mais c'est le but de l'expérimental, c'est d'essayer de se rendre compte, ah bon, bah là, on sait qu'il y a un point où, à refaire, il oui. faudrait essayer peut-être différemment. Mais peut-être qu'en différemment, ça sera pas mieux, et que du coup, en fait, euh, voilà. c'est de est. La baliste, on l'a fait, on tire avec, avec casse, on aura essayé quelque chose. Bon, bon, on sait qu'il y a un truc qui est pas. C'est ça. Quoi, voilà. C'est du bois. C'est, il faut essayer. Ah, donc, voilà. Mais c'est ce côté pratique que j'aime beaucoup ouais. chez toi, c'est-à-dire que tu es curieux. Voilà, bah, ouais. il y a des choses. il bah, faut mettre en pratique et essayer, parce que sinon. Ouais, tu me disais que avais pas. beaucoup appris sur le monde romain, clairement, parce qu'au ouais. début, quand je t'ai lancé là-dessus, bah, tu, fait, tu fait des yeux. Je te voyais faire des yeux au téléphone. romain. Ouais. j'ai rien, quoi. Et en fait, c'est tellement dingue. C'est dingue et on a beaucoup d'outils, de, beaucoup de sources. Moi, j'étais impressionné de la quantité d'objets oui. qu'on a retrouvés en fouille romaines. Oui. Et autant, oui, oui, oui. j'ai beaucoup de mal à trouver des données, par exemple, sur des haches médiévales. Enfin, j'en ai, hein, mm. mais c'est beaucoup plus compliqué que les outils romains. Les romains, on en a, mais, mais vraiment à la pelle. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la quantité de production d'outils qu'ils avaient. Page. Et J'ai des archéologues qui m'ont émis l'idée de la qualité de l'acier qui, du coup, et du métal qui augmente sa conservation et qui simplifie sa conservation. Oui. C'est ce que disait Florian Barou, effectivement, euh, ils voilà. ont une technicité... C'est ça, et une euh, homogénéité qui, qui fait qu'il qu y a peut-être ouais. moins de poches d'oxydation qui peuvent se créer ouais. parce que c'est des qualités de soudure super. Oui. Enfin, je ne suis pas forgeron, il y a sûrement plein de détails là-dessus. Mais voilà, euh, ce qui fait qu'on en a plein et ouais, j'étais vraiment impressionné là-dessus de, de, de la qualité et de la quantité d'outils romains. C'est pas pour autant que j'irais bosser avec une hache romaine parce que ma hache médiévale, pour moi, elle est piouf, ouais. hein, clairement supérieure. <rire> voilà. Et euh, justement, on arrive alors sur la fin, qui est cette question qu'on évoquait au début, avant le, le début de l'interview, sur le rapport euh, homme-machine, mais pas homme, tu sais, c'est-à-dire le, le geste ouais. manuel, et la machine et aujourd'hui notre statut donc, de l'écologie, euh, c'est-à-dire de comment on se positionne aujourd'hui. Ouais, tu ouais, ouais. voilà. on a combien de temps devant nous, là <rire> on, a combien, on a combien de temps, Guillaume Nous avons 10 minutes, nous avons 10 minutes, Ouf nous avons 10 minutes. Bon alors, euh, ah. un résumé. Oui, alors moi ce que je me suis rendu compte, euh, on, va dire, on va dire dans l'idée, ma, ma partie de travail qui se trouve du coup est excessivement écologique, c'est un dommage collatéral du fait que bah, moi je veux bosser comme ça parce que ça m'amuse et que je trouve ça rigolo. Dans l'idée c'est à, à peu près ça, hein. je veux dire hein, voilà, euh, ça m'amuse, je trouve ça rigolo, hop bah, ça marche, mais en tout moi j'ai une recherche d'efficacité, de rentabilité dans mon processus de travail. Ah bah oui. Euh, et voilà. Et donc, c'est pour ça que je veux optimiser mes affûtages, mes réglages, mes outils, que je les fais forger pour, les avoir, pour avoir cette rentabilité. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est que bah, quand on arrive à une vraie efficacité, une compréhension de l'outil complète, euh, bah, on n'est pas toujours vraiment beaucoup plus lent que la machine, en fait. Oui, ce euh, euh, voilà. C'est que.. Ou alors à une différence de temps qui fait que, selon les, bien sûr, les, les situations, est-ce que la machine devient réellement pertinente euh, sachant que euh, la machine, oui, quand on l'a, on l'a, bah, c'est vrai que c'est plus rapide. Mais bah oui, tu beaucoup, Mais pour la, la machine, il y a le coût d'investissement de la machine, il y a le mmh. coût d'énergie de la machine, il y a le coût de fabrication de la machine. Et derrière, il y a aussi bah, le plaisir au travail et le, les compétences humaines techniques, euh, le savoir-faire en fait. Euh, la a cette fameuse glissière à queue d'aronde de l'abeille, mmh. qui est une pièce qui est quand même relativement complexe, avec pas mal, enfin, euh, qui, est, qui a une forme particulière avec un vrai ouais. travail dessus. C'est vrai que typiquement à la machine, c'est évident, bon, bah on passe. Et voilà. Mais qu'en cool. fait, euh, bah, oui, moi je l'ai réalisé, j'avais une hache, un ciseau à bois, un rabot. Et bon, bah, une scie pour la coupe de longueur. Quoi. Et c'est tout. Euh, et j'ai utilisé une Dolabra, qui n'est pas la hache dont j'ai le plus l'habitude. Un rabot, un euh, ciseau, c'est bon, ça c'est pas de souci. Euh, ça n'a pas changé grand-chose. Mais voilà, et donc c'est d'où est, est là, quelquefois la pertinence d'avoir ces machines C'est une question qui se pose. Et d'autant plus que maintenant, de plus en plus, à la base, moi c'était une question vraiment juste de plaisir. Puis après, c'est rendu compte Bah oui, mais en plus, c'est efficace. Je veux dire, je vends des chantiers au même prix ou avec une différence de prix qui est infime par rapport à une boîte qui va acheter son bois à une scierie mmh. ou à un fournisseur de bois et tout tailler avec une machine. Moi, à côté de ça, je pars d'un arbre. Je fais une charpente complète assemblée. La différence de prix, elle est minime. Moi là, aussi, à le côté où tout l'investissement, j'ai très peu d'investissement, donc tout le prix du client, ce qu'il paye, il ne paye pas de matériaux, il ne paye pas d'industrie. Il paye quoi Uniquement une personne et un savoir-faire. Euh, après, par contre, ce qu'il faut accepter, c'est que pour cette efficacité-là, ouais, il y a ça. un temps d'apprentissage. Euh, et alors peut-être une, on va le dire, une perte de confort par rapport au monde dans lequel on est. Tu sais, aujourd'hui-là, c'est-à-dire que par rapport à ce que nous aimons menuisier, effectivement en entreprise, t'es en extérieur. Euh, moi, je suis en mais, extérieur. Mais je trouve que c'est. Moi, beau. je suis en extérieur parce que je fais de la charpente et que du ouais. coup, de la charpente, c'est une fois un atelier gigantesque et que ouais. moi, j'aime être dehors. Euh, mais euh, clairement, euh, si je pouvais avoir un hangar. Euh, comme j'ai pu voir des vues en gare de charpente, mmh. 17, mètres de porte, 17 mètres de large, 70 mètres de long, euh, avec l'air des forts parquet, je prends quoi. Okay. Je prends, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi, bah, je ne l'ai pas, je suis en gare, j'ai pas le temps, et que du coup je suis mobile, donc non plus actuellement, oui, je ne peux pas avoir d'atelier fixe. Mais bah, typiquement, pour tout ce qui est menuiserie ou autre, euh, quand bah, la place de baliste, j'étais dans mon atelier qui lui est abrité, bon vu bah, que je viens de déménager, il n'est pas encore fermé, tout ça, mais j'étais en intérieur avec mon établi, tout ça. Et surtout, tu n'as aucune, enfin, voilà. presque aucune euh, production de déchets non recyclables. Bah, moi, en fait. Mon, mon déchet, c'est le bois. J'ai que le copeaux. C'est voilà. ça. Euh, bah justement, c'est une remarque que j'étais faite quand je travaillais dans la Somme. Euh, je faisais donc aussi même la charpente traditionnelle en panne de bois mmh. et en restauration. Et on sait aussi de l'ossature bois. Donc c'est ces panneaux, montant euh, oui. 75, 75, 75 en général rabouté-collé, panneaux OSB, euh, frein vapeur, tout, tout le, le, mmh. le fameux Maison power. Euh, mmh. Et on était là. Et ça, c'est ce qui est vendu comme étant la construction écologique. Et à un moment, avec mon patron, on s'est rendu compte. Mais euh... alors oui, c'est une super efficace thermiquement. On n'utilise mmh. que du bois ou des dérivés du bois. Mon patron qui faisait attention à prendre la marque de panneaux d'OSB qui ne met pas de colle avec ouais. plus de temps de truc, la marque de fibre de bois qui est la plus respectueuse en filière sèche pour éviter la filière humide. Enfin, il réfléchissait à ça. Euh, les, les, mont les montants de loessature bois on les faisait en peuplier ou en Douglas scié local pour pas prendre de l'industriel qui vient de Nouvelle-France recoller. Enfin, mmh. sacrément réfléchi quand même pour ouais. le loessature bois et là-dessus. Et on se rendait compte que c'est quand on fait le l'ossature bois et la construction écologique qu'on devait aller à la déchetterie. Pour mettre, pourquoi Parce que c'est les emballages, des panneaux d'OSB, des rouleaux de scotch, euh, de l'isolant. Ouais. Alors que comme c'est un pan de bois, donc la construction à l'ancienne, qui du coup peut être très efficace thermiquement, il n'y a aucun oui, problème oui. à la rendre aussi efficace et aussi confortable qu'une maison moderne avec les mêmes confort, mmh. bah là notre seul déchet c'est des chutes de bois. Et là c'est ce que je fais bah, moi quand je travaille, mon seul déchet c'est de la chute de bois. Après, je mens un peu, parce que c'est vrai que l'autre chantier qu'on fait du coup avec Paul et Franche, du coup c'est un solivage. Donc on a 200 solives carrées porteuses, on vient poser sur les corbeaux en maçonnerie. On a eu deux cartons de pointe vide en déchets aussi, parce qu'on a dû clouer les solives, du coup on a eu deux cartons de pointe. C'était nos seuls déchets du chantier. Et alors, par rapport à la gestion du bois, parce qu'aujourd'hui ouais. on c'est la grande mode, effectivement, de l'ossature bois, hum. et qu'un arbre, on est d'accord que ça met un temps impondérable pour pousser. Alors, le comment ça se passe là le, Toutes ces questions-là Justement, ça vient de quel est la, le bois dont on a besoin. Et quand on va travailler à la hache et écarrer une pièce de bois, on ne cherche pas de gros diamètre. Parce qu'on veut la l'arbre le plus proche possible de la poutre qu'on a. Euh, du coup, dans l'idée, c'est que bah, j'ai fait des, des bâtiments euh, qui étaient faits pour être un abri extérieur. Du coup, on n'a pas cherché à faire une maison avec. Mais il suffisait de rajouter des pièces pour faire un pan de bois on avait une maison. L'arbre le plus âgé qu'on a utilisé, il avait 16 ans. Okay. Donc, je... ouais, ça se passe. Donc en fait, bah, c'est la maison qu'on a faite, elle va tenir euh, l'abri, s'il ne tient pas 16 ans, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Mm. Voilà. En fait, c'est un choix de comment est-ce qu'on gère sa forêt, ce qu'on cherche en bois. Nous, le bois qu'on utilise en bois d'œuvre avec mes collègues, une partie du bois, euh, c'est du bois fourni par l'ONF, qu'on mm. achète à l'ONF, et c'est du bois qui est vendu comme bois de chauffage parce qu'il est considéré comme trop petit et pas assez droit pour passer pour une scierie. Nous, actuellement, bah, là, on a le tas et on, quand on finit notre, notre plancher, là, notre solivage, on attaque une maison d'habitation complète avec. Une maison okay. qui fait 6 mètres par, euh, par 11. C'est du bois de chauffage. Donc qui est vendu moins cher par l'ONF et qui est décassé. Okay. Et qui a, euh, ils ont une cinquantaine d'années. quoi. Euh, et quand on voit les... les... Bah, typiquement, bah, on parle d'archéologie, d'archéologie mmh. il y a Frédéric Epo, euh, chercheur au CNRS du coup, sur le bois et qui a fait beaucoup d'excellents travaux sur la charpente médiévale. Ce qu'il est en maintenant, c'est qu'une charpente de cathédrale, qui euh, a beaucoup de registres de Bourges, la moyenne d'âge des chaînes utilisées ont 60 ans. La charpente, maintenant, elle a plus de 800 ans l'arbre avait 60 ans, 60 ans et ils ont sorti dans ces pièces des pièces de 14 mètres donc c'est pas un arbre qui va faire de haut mais c'est un choix de sylviculture donc c'est de la taille oui. c'est des modes de sylviculture et en fait euh, tant qu'on la syrie c'est très intéressant pour certains trucs euh, moi je m'en sers peu mais je peux pas nier l'intérêt d'une syrie hein. je dis pas que la syrie il faut tous les, les éteindre et les fermer c'est pas ça l'idée mais c'est que les syries ne veulent pas un petit arbre comme ça. Oui. Mettre un petit arbre comme ça, ça, ça, ça sert à rien. Eux, ils veulent des gros arbres. Du coup, ben, un gros arbre signifie quoi Plus de temps de croissance, du coup plus vieux. Du coup, on n'a pas des arbres plus âgés. Oui. Nous, l'ONF, quand on parle avec notre, agent, notre expert forestier qui est exceptionnel et qui nous fournit ce bois-là, il comprend, et là, il est en train, on est en train de modifier, parce que ça fait plusieurs fois qu'on achète avec lui pour du coup, essayer de peaufiner pour avoir le mieux en mieux ce qu'il nous faut. Déjà, ce qu'on prend, ce qui est trop petit pour une série, pour nous, on dit que c'est déjà presque un poil trop gros. Euh, donc, il y a vraiment ce côté de... Ce bois, c'est un matériau recyclable, il faut l'utiliser à bonne escient et intelligemment. Mais le fait de travailler à la main, on va pouvoir travailler des arbres plus jeunes, du coup, avoir des cycles gestion plus courts. Et il n'y a pas ce côté d'abattre des, des arbres gigantesques, en fait. Euh, et, il y a, et puis, le, la forêt fournit aussi plein d'autres ressources, en fait. Typiquement, si on parle sur de la, de la gestion de foie en taillis, euh, donc la taillis de c'est une autre ressource qu'on utilise, dans laquelle, pareil, on a fait actuellement, on a fait une petite maisonnette avec ce taillis. C'est une taillis qui a été plantée il y a 25 ans. Dans ces arbres qui ont 25 ans, on sort des pièces qui font certaines 24 par 24 cm sur 4 mètres de long. Voilà. On a sorti une maisonnette complète, on a sorti nos 200 solives dedans, et c'est du châtaignier. Donc on a coupé, on a coupé l'année la, dernière, ils ont déjà commencé à rejeter. Donc c'est-à-dire qu'on a de le nouveau des branches. Donc c'est qu'on a à déjà rejeté, un arbre, Ça veut dire que ça repousse, c'est ça, ça. Ils repoussent de la souche. Alors on sent perches. Donc ça a d'autres inconvénients que ça peut amener, oui. euh, le fait que du coup, il y a un pas de drogue. renouvellement euh, d'essence, euh, enfin de l'espèce, parce que c'est même, les mêmes racines qui rejettent. Oui. Des choses comme ça, des approvisionnements de sol, c'est pas toujours la même chose, ça peut amener d'autres problèmes, mais d'un point de vue production de bois et accessible de la matière. Là, on a bâti des arbres qui ont été plantés il y a 25 ans. Nous, on fait avec cette forêt-là, on fait des maisons complètes, il n'y a aucun problème, donc 25 ans. Ils rejettent, avec des rejets atteignés, j'ai pu faire déjà des constructions, comme je dis, avec 16 ans d'âge, c'est un tout petit bâtiment, c'était 3 mètres par 6, mais si on voulait faire une maisonnette, on pouvait. Par contre, en effet, ça demande de s'adapter à la matière, à sa conception et à son mode de constructif. Euh, voilà. Et ces rejets-là, on va aussi en faire de la construction, mais on peut aussi faire pour tout ce qui va être la tâche, pour le torchis, pour les remplissages, euh, pour des, des manches, pour des clôtures. Enfin, voilà. Le, le bois, une forêt, de nos jours, on le voit en général, je caricature un peu, hein, oui. mais soit c'est une forêt de plaisance, on se promène, ou de chasse, ou c'est une forêt de production de bois d'œuvre. Et du coup, ce qu'on veut faire quoi On veut des troncs pour faire des poutres. Mmh. Mais la forêt, justement, dans quelque chose qui, moi, maintenant, m'énerve un peu, enfin m'énerve. Je suis très déçu qu'on est à l'école et qu'on va parler de l'histoire, on va parler des, de la France médiévale, la France rurale et la France urbaine, mais il y a la France forestière. Et il y avait des, quasiment 1950, des villages entiers en forêt, vivant de la forêt en forêt c'était les sabotiers, les bûcherons, les scieurs de long, les feuillardiers, les mérandiers et tous ces métiers de la forêt d'ailleurs, il y a des bouquins entiers dessus on a des mémoires dessus qui est ignoré, est soit c'est de la France Rurale Agricole qui font de l'agriculture, hein, soit c'est de la ville alors qu'il y a des gens qui vivaient de la forêt et une forêt, ils géraient complètement de A à Z il y a énormément de choses, nous sur cette taille de châtaignier par exemple on abat un arbre pour faire une poutre, dans le pied on va faire de la poutre, quand le pied il est trop gros pour faire la poutre, bon, on va la prendre plus haut. On garde le pied pour faire un truc plus gros ou pour faire euh, du bardeau, de la latte, ou les refendre pour faire d'autres pièces. Ou alors équérir plus gros et on va le rossier de long pour en faire plusieurs dedans. Euh, parce qu'on bah, ne peut pas gâcher de la matière en équérant une mmh. castro-ours. Donc ça, c'est dans le tronc principal. On débranche l'arbre, on, on abat à la hache, on coupe au passe-partout, on débranche à la hache et à la serpe. Euh, dans tous les branchages, ça passe en fagot. Fagot, bah, chauffage, four à bois, four à pain. Il ah, bah, y a de plus en plus de boulangers qui sont intéressés ouais. par des fours à bois actuellement. Hein. C'est bizarre quand même. Mmh. Donc ils seront bien contents d'avoir nos fagots, euh, bon, Mais c'est dommage pour nous. Euh, après, tout ce qui est un peu plus petit en diamètre, donc, enfin un diamètre tendu, ouais, un petit 5 cm de diamètre, soit s'ils sont propres, ils peuvent passer pour des piquets, des petits piquets pour des petites perches, pour du plessis. Sinon, moi, je les passe en charbon de bois pour forger. Euh, et tout ce qui va être diamètre ouais, un peu bâtard, euh, dans un 10 cm, donc soit, bon, quelquefois on n'a pas besoin de charpente, quelquefois on en a besoin. Mais ça va partir soit pour de pour donc nous on va les carrer pour étayer nos bâtiments quand on doit faire du sous-oeuvre, relever un bâtiment, tenir quelque chose, faire de l'échafaudage, euh, faire des piquets de clôture, mmh. faire des clôtures, faire de l'ameublement. Donc à la fin, on abat un arbre, tout est utilisé, tout est utilisé. Il, va, il va faire des rejets, il va repartir. Euh, tout ça, dans la bonne humeur, sans bruit, parce que la tronche, voilà, parlais, le bruit, c'est une notion qui moi j'ai mis, c'est... Euh, euh, j'ai oublié son prénom Sylvain euh, qui m'avait contacté il y a quelques temps en me disant ouais voilà j'ai fait un mémoire sur le son euh, et euh, oui euh, j'aimerais bien de travailler par rapport au, travail, rapport au son et, et moi je me qu'est-ce que je vais lui dire, oui, bien, je sais pas ce que je vais lui dire et du coup j'ai réfléchi et non il y a énormément de mes choses que je vais faire dans mes actions par rapport au son et ben voilà la forêt du coup cette forêt je t'ai en, en exemple elle ne nous appartient pas, et on a, a accord avec le propriétaire et donc on, on s'en occupe et le propriétaire le week-end dernier quand moi j'y étais pour faire du charbon euh, était là, il est venu faire du bois de chauffage. Alors déjà, nous, euh, on a un peu mal au cœur, parce qu'on a vu, il coupé pour faire du bois de chauffage, des arbres comme ça. Euh, non, nous, ça, on euh, a une magnifique poutre. Euh, prends la tête pour faire du bois de chauffage, t'as pas besoin de ça, tu peux prendre des trucs grands comme ça, ça ira, quoi. Ou, ou ceux qui sont morts au sol, enfin, voilà. Et donc, moi, j'étais là, ben, j'avais ma serbe, je, fondais, je coupais mon bois pour, pour débiter, pour faire lancer ma charbonnière, et puis là, ben, il lance sa la tronçonneuse. Bon, il s'arrête, je continue, il relance sa tronçonneuse, Bon ben là j'ai remboursé les affaires et je suis parti en fait parce que c'est trop agressé. Hein. Ouais en fait j'ai juste perdu l'habitude et ouais. c'est tellement un confort et nous on est là. Bah en fait, c'est très doux en fait c'est ce, ce, ce son là, son ce toc, toc. Ouais il y a un toc toc un ch -ch -ch On entend les oiseaux on a des biches qui passent devant nous quand on travaille. Alors, voilà. C'est tellement Moi beau. Dans, dans mon atelier ouais. euh, dans mon ancien atelier du coup j'ai déménagé j'avais mon établi au dessus il y a des pièces de bois rangées euh, du trébuchet que j'ai fabriqué qui était démonté il y a j'avais des oiseaux qui avaient fait leur nid au dessus de mon établi et qui faisaient des allers retours quand je travaillais dans leur nid. À Guédelon, au fêtage, on avait des nids énormes tout au fêtage de notre, de notre atelier. On a un rapport qui est tellement différent au temps, au bruit. Et on a un rapport qui est différent bon, rapport au temps. En effet, on va être plus long sur le, le mode de fabrication. En mmh. effet, parce Il bah, y a aussi un côté à ne pas oublier, c'est qu'en général, un charpentier de nos jours, euh, quand il vend un temps de, de travail, il vend que la taille et la pose de la charpente. Dans son temps que lui, il met dans son emploi du temps, il n'a pas toute la production de poutres oui. qui passe à la Syrie et le travail foracier. alors que nous, on l'englobe. Euh, parce que bah, personne ne vend des poutres écarées. Alors que du coup, bah, c'est pour ça que si on prend plus de temps. Et dans le fond, quand on revient sur le temps taille, pur et dur de charpente, bah, on est assez similaire, alors que je vais travailler beaucoup, beaucoup à la main. Ou alors on sera plus lent, mais vu que mon investissement de machine il est moindre et qu'il n'y a pas de consommation électrique, on s'y retrouve totalement en fait. Voilà. Et que bah, du coup, moi, j'ai réfléchi toute ma conception pour pouvoir être rentable et le faire à la main. Et ben après, c'est le temps aussi pour être efficace et apprendre à être efficace. Mmh. Donc il y a ce rapport au temps qui joue. Euh, et en fait, c'est vrai qu'on revient totalement maître, nous, de notre temps. On est justement dans cette notion de liberté. Ouais. On et a une, une liberté exceptionnelle là-dessus, je sais. Parce et c'est ce truc de reconnexion à la nature dont ouais. on parle tant, parce que là, il y a des bâtiments. C'est normal, c'est des ouais. bâtiments de travail, mais on s'est on tellement éloigné, en fait. Et j'ai mmh. une amie qui m'en parle, et c'est vrai que ça manque. Ça, ça manque ça ce temps de pause en fait et de communion parce qu'on est toujours speed et moi enfin je, je ouais. le sais hein, naturellement j'ai ce tempérament là mais c'est vrai que se poser dans la nature c'est tellement voilà. et beau et il y a cette capacité nous quand on va travailler ou comme je dis on est au même prix qu'une autre boîte donc c'est euh, mm. pas voilà on n'est pas réservé à une élite richissime et on mm. ne veut surtout pas, pas être les réservé les à une élite mm. richissime mm. et donc c'est pour ça que justement on est encore à faire certains compromis quelquefois de machines euh, on a des très grosses grumes à recouper où en effet on pourrait le faire à la main mais mm. bah, le temps, on a une tronçonneuse et l'accès à la tronçonneuse reste quand même simple et reste un outil considéré par beaucoup de gens comme étant un outil low -tech, parce que ça reste qu'un moteur à explosion très simple. Euh, moi l'outil low c'est ma hache et c'est des visions du low qui sont différentes donc on fait ces compromis là pour justement rester aussi abordable dans un prix et compétitif dans un monde où nous on veut démocratiser cette techniques là. Très bien. On ne veut pas rester, on veut pas du tout accéder à une clientèle. Et, et, et, et donc on arrive à cette dernière question euh, rapide Pourtant, la réponse est tellement longue. OK, euh, quid de la transmission pour toi Parce que là, tu es en train d'acquérir des connaissances, tu travailles à plusieurs. Mais c'est ça. -ce oui. ben, justement, l'association, si tu la voulais. La voulais. <rire> euh, donc oui, au fil de la hache. Euh, oui, c'est l'association euh, de mon collègue Paul et moi, quand on a monté. Euh, parce qu'on veut transmettre tout ce qu'on a pu apprendre, le trail à hache, les cette notion de, aussi qu'on va appeler, que j'aime bien appeler donc nous, c'est on côté très bois, mais d'artisanat rural, justement qui n'est pas euh, l'excellence artisanale, non rural un truc simple, efficace, avec des outils basiques qu'on va retrouver dans toutes les fermes en fait et qu'on retrouvait euh, avec des fois des bois tordues, moches, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Et donc on a monté cette association-là pour ça, pour transmettre, et avec lequel on va faire, euh, nous, des, des stages de formation. Alors aussi, pourquoi on veut cette association C'est qu'on tient à fortement discerner notre entreprise et notre travail professionnel, oui. où on vend à un client à stage formation et transmission euh, moi j'ai une entreprise je vais prendre des stagiaires des apprentis oui. voilà. mais quand on fait un stage c'est pas nos entreprises les bois qu'on fait carrière à nos stagiaires s'ils veulent les rembarquer il les rembarque et jamais on ne posera une pièce de bois faite par un de nos stagiaires avec un stage au fil oui. de l'âge sur un de nos chantiers jamais ça c'est très séparé parce que justement on ne veut pas être comme on a pu voir certains qui ont un modèle économique de leur entreprise et qui disent oui nous on travaille à la main euh, parce qu'en en fait, ils font faire la moitié des trucs par les stagiaires, puis après ils revendent le projet des stagiaires. Oui. Il y en a dans certains pays qui font des trucs qu'on trouve très moyens. Et donc c'est pour ça qu'on a séparé les deux. Mais du coup, au fil de l'âge, on va reprendre et reparler de ça. Nous, nos buts ça va être du coup de transmettre ce savoir-là. Donc actuellement, on organise plutôt des, des stages et des enfin des stages, si, des, des initiations mmh. à l'écarissage. parce que comme on dit, c'est pas après un week-end où nous mmh. vous a dit comme un quart que vous savez écarter une poutre à lâche, vous avez les clés. Et après, c'est de la pratique. Et nous, on va aussi vous donner du coup les clés techniques. Les astuces. Pour nous, en fait, pour moi, comment je vois la formation, c'est un accélérateur euh, d'apprentissage. Parce que moi, une grande partie de ce que j'ai appris à travailler à la main, j'ai eu des gens qui m'ont donné des conseils à droite à gauche, mais c'est beaucoup d'expertiseurs seul, donc beaucoup d'erreurs, d'échecs, oui. de reprises, ce qui m'a permis d'accéder toutes les nuances que je peux connaître. Mais d'un autre côté, est-ce que tout le monde a besoin de connaître ces nuances Non. Je veux dire, les heures que j'ai passées à comprendre comment parfaitement ajuster ma hache, bah, c'est cool si je peux quelqu'un lui donner ça, il aura tout un outil qui marche. Il mmh. va être content et après, lui, il prendra si le temps il besoin, il... Voilà, de ça comprendre, va. de changer pour adapter. Mais d'abord, il a déjà les ces là Et donc, c'est un peu le but qu'on a avec cette association-là. C'est de faire ça, c'est de transmettre, donc d'organiser ces initiations, transmettre. On a des, donc, différents autres projets qui sont un peu en tête, hein, peut-être peut un peu plus d'affûtage, d'autres points du travail du bois. Mais voilà, actuellement, nous, on est sereins et à l'aise à se dire et on a aussi les moyens techniques pour faire de l'initiation à de On a les outils pour, on fournit les outils. On cherche aussi fortement à, à, à impliquer sur la sécurité. Nous, en tant que professionnels, euh, on se doit de montrer un exemple euh, parce que bah, en plus, moi je fonctionne tout sur, par rapport à l'exemple. Je veux oui. montrer l'exemple de comment je travaille, comment je vis, comment je réfléchis, Pour si je veux promulguer ça. Et donc nous, la sécurité, elle est très importante. Euh, chaussures de sécurité en permanence, on a des protèges tibias pour se protéger les tibias. Euh, on réfléchit à nos positions de travail pour une ergonomie de travail, pour qu'elle soit durable, qu'on ne s'use pas la, physiquement la santé, enfin au minimum, parce que dans le bâtiment, quoi qu'il en soit, on oui. s'use et euh, éviter les risques d'accident. Euh, et être très, on va vraiment rester là-dessus parce que pour nous c'est un point qui est important si on veut justement pas être dans ce travail à l'ancienne folklorique de fête de village pour passer sérieux auprès d'un architecte d'un client oui. et de ça bah, c'est pas euh, en étant pieds nus sur un bout de bois euh, parce qu'on euh, mm. est zen ça, faire ça chez soi il n'y a aucun problème mais c'est chez soi mm. auprès d'un client et à vulgariser cette technique-là mm. il faut passer comme étant des gens sérieux nous, sur nos chantiers, maintenant, on, va être, on est très rigoureux parce qu'on bah, l'a appris et en fait, ce n'est pas compliqué. Casse de chantier, harnais, harnachés, ligne de vie. En fait, c'est juste vraiment, comme on dit la, chez les habitudes et c'est prendre le temps de le faire. Et une fois qu'on a pris l'habitude, le temps de le faire et qu'on sait le faire, on se rend compte que c'est super simple en fait. Euh, mettre ses protèges tibia quand on est carré, euh, au début, ah, c'est pas confortable. Mais non, c'est juste une histoire d'habitude. Le casse de chantier, ah, on se conne tout le temps. Bah, c'est juste en fait, bah, prends l'habitude de, de, de, de dompter qu'il est là. C'est ça ton espace. Euh, oui. Voilà. Mais c'est tout une fois, mais c'est passé cette quête d'un peu de petit inconfort du début et après on a un gain de sécurité. Et c'est là-dessus que pareil pour moi il y a une différence entre le travail bah, à l'ancienne on va dire folklorie et pour nous le travail de demain c'est qu'on est ancré dans cette réalité de sécurité, ouais. de chantier euh, et on y tient parce que euh, ce qu de nos jours on a la chance de pouvoir bah, être arraché éviter de mourir à la moindre chute parce qu'on aura un harnais ou d'avoir de aller à l'hosto parce qu'on s'est foutu une hache dans le tibia. Bah, on peut l'éviter en mettant un simple protège-tibia. Alors moi, bon, j'ai des protèges tibia plus, plus chers et plus complexes parce que j'ai décidé d'investir dedans et mmh. parce que je le fais à plein temps mais le moins de protèges tibia, euh, des lagages en plastique euh, qui coûte entre 10 et 30 euros selon où on les achète font le travail, et évitent des allers-retours à l'osso bah, c'est dommage de ne pas en profiter en fait oui. euh, voilà. et l'inconfort, euh, non, l'inconfort c'est... oui en effet c'est moins classe ah, ça, voilà, c'est sûr, mais voilà c'est des choix et c'est pour ça que nous on tient vraiment à cet ancrage et ce réalisme de chantier et cette notion de sécurité. Et donc c'est pour ça qu'on fait ces stages-là, c'est pour donner ces clés-là, euh, afin que les gens puissent travailler en sécurité, être à l'aise, et aussi euh, dans notre notion, euh, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'écarissage et la production d'une poutre à l'âge, on a une étape de dégrossier et de finition, et en général, comme moi quand j'ai appris et tout ça, on me dit bon bah il faut une hache de dégrossi et il faut une doloire, la doloire, la hache de finition qui euh, n'a très spécifique, un seul biseau des accès, voilà, pour faire sa finition. Écoute, tu es là et tu dis que bah, tant que tu n'as pas cette fameuse Doloire, qui sont un peu plus dur à en tu ne peux pas le faire. Mmh. Alors qu'en fait, euh, bah justement, quand on regarde les trois quarts des bâtiments, euh, bah, c'est pas fini avec la Doloire, c'est fini avec une H lambda quelconque, ouais. on, voit, on le voit à la trace de l'outil. Il y a des bâtiments finis avec des H de, de finition, moi j'en ai, tu utilises mmh. tout ça. Mais et la, la il pas tout, besoin. Ouais. Les trois quarts des gens euh, qui sont là, euh, justement, cet artisanat rural, il n'y en a pas besoin. Euh, et du coup, nous, quand on forme les gens à ça on les forme avec la hache la plus mais bateau du monde. Oui, la polyvalence. Ils essayent ça, mmh. ça et après, s'ils veulent en faire leur métier, ils peuvent s'amuser à se spécifier, avoir une hache plus grande, plus lourde, plus adaptée, plus efficace, plus rentable. On ne les forme pas à être rentables. et spécialistes immédiatement. On les forme déjà à donner envie, comprendre le bois. Il faut comprendre le bois, il faut comprendre la matière, il faut comprendre l'outil, comprendre, comprendre les réglages. Et après, euh, bah, moi et des à collègues, ouais, j'ai mmh. des collègues avec qui je travaille. On a la même cadence de travail. Nos outils sont drastiquement opposés. Voilà. Que ce soit poids, réglage. Oui, mais ce pas grave. Parce que c'est la beauté, justement, mmh. du travail à la main aussi. Et c'est la différence entre les autres. Que, voilà, on a la différence et que l'outil peut s'adapter à chaque corps et à chaque personne. Il y en a qui ont besoin de grands manches, d'autres des petits manches, des haches lourdes, légères, un biseau, deux biseaux. Il n'y a pas de règle, justement. Et vouloir normer ces techniques-là, il y a un côté où on a besoin pour pouvoir les démocratiser et rentrer dans le cadre légal de oui. la construction. Mais vouloir les normer, ça a un coût aussi à standardiser cette technique. Et du coup, perdre, c'est-à-dire l'avantage même du travail à la main qui est l'adaptation de l'outil au corps. Euh, et ça, c'est exceptionnel. Je veux dire, voilà, moi, je le vois bien. Euh, ma je, que je me suis fait forger par rapport à mes besoins, on me la retire. Je me sens à poil. Elle est vraiment, mais c est, elle est clé pour moi. Elle est faite pour moi. Elle n'est elle est pas faite parfaite pour tout, mais elle est, je la réfléchis pour moi, mes besoins, ma recherche de polyvalence, de mode de travail. En effet, quand je vais faire du très gros écarrissage des 30-30, elle n'a plus aucun intérêt. Et là, j'en ai d'autres. Mais pour mon utilisation de lambda de tous les jours, elle est exceptionnelle. Et elle est faite pour ça. Et donc, c'est ça la beauté. C'est pour moi aussi la différence, justement, entre un, un professionnel et un amateur. Euh, un amateur, il peut se permettre de faire ça avec n'importe quel H lambda, qu'il aura trouvé envie de grandir, retaper, acheter neuf. Voilà, Il n'a pas de recherche d'efficacité et de rentabilité. À partir du moment où tu veux, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent euh, travailler... À la main, plus écarré et tu il y en a de plus en plus et c'est super. Ouais. Et j'encourage ça. Mais avant, il faut accepter que tu ne vas pas investir dans 800 balles dans une tronçonneuse. Par contre, il va falloir que tu investisses 800 balles dans une hache. Et là, il n'y a pas le choix, en fait. Euh, si tu veux gagner cette rentabilité, ou alors il faut avoir un coup de bol phénoménal mmh. pour trouver l'outil qui te convient parfaitement en vie grenier. Moi, j'ai acheté des centaines de haches en vie grenier que j'ai affûtées, mises en état et utilisées pendant des heures avant de trouver les quelques-unes que j'ai qui sont des haches anciennes. Euh, voilà. Mais voilà, j'ai des caisses de haches complètes que j'ai, que je vends, que j'échange, que je troque, que je vais prêter à mes stagiaires pour justement qu'ils puissent trouver quelque chose qui leur correspond Et après, mmh. bah, quelquefois, un peu plus de poids là, un peu plus de poids là. Et ça, il n'y a que l'artisan taillandier qui pourra nous les fournir. Et donc, c'est là la différence justement entre l'artisan rural, l'artisan rural qui va être très bateau, lambda, où bah, tu t'adaptes à ce que tu as, mmh. et le professionnel. Voilà. Et si on veut tracer un parallèle moderne, euh, voilà, c'est... Euh, même si de l'éducation des artisans de nos jours et des, des clients n'est pas faite comme ça, mais on voit un professionnel qui débarque avec euh, un outil Parkside Lidl euh, pour euh, faire sa maçonnerie, bah, on prendra vachement moins au sérieux que s'il débarque avec du Milwaukee, quoi. Et C'est un peu ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte sur l'outil à main, mmh. parce qu'il n'y bah, a pas la peinture en couleur qu'il remarque, et qu'on a plus cette éducation-là. Ce n'est pas pour autant que des outils industriels moins chers ne sont pas bien. Mais tu ne pourras pas arriver à la même finesse d'ajustage et de rentabilité et de durabilité qu'avec un outil artisanal et ajusté sur mesure. Et pareil, il y a aussi le côté où l'ajustement sur mesure va permettre de limiter l'usure du corps et le confort de travail, ce qui est essentiel si on veut faire ça tous les jours. Quand en effet, cette hache pourrait carrer deux poutres dans l'année parce qu'on doit refaire son poulailler, ou parce qu'on a une serre parce que bah, oui, quelquefois on fait un peu de son bois de chauffage à la main et du coup bah, on s'en sert, ou en effet une serre pas parfaitement ajustée, ça ira très bien. Par contre, euh, bah, quand nous on se fait des journées complètes où on abat euh, 10 heures par jour à la hache, euh, qu'on débite en longueur au passe-partout, qu'on fagote et qu'on fait tout et qu'ils sont rangés, qu'à la fin de la journée tout est rangé, bah, on a intérêt à avoir des haches qui sont bien réglées, des serpes qui tournent et des trucs, parce que bah, sinon les poignées on les sent, les bras ouais. on les sent, euh, la coupe est moins propre, on est moins, moins efficace, on force plus, on se fatigue plus, on s'énerve, on n'aime pas ce qu'on fait et du coup on a la flemme, on va prendre une tronçonneuse. Il y a aussi ça, euh, Voilà, c'est quand on a la flemme qu'on va prendre ça. quoi. Merci Gustave. Après la tronçonneuse, pour lire, même si cet outil m'énerve sur plein de points, en sous-œuvre, c'est quand même sacrément cool. Je te remercie beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on dit notre réalisateur Il fait un pouce en l'air. Voilà. On peut continuer ou pas Alors, on a bossé sur la baliste parce que le temps passe et les échéances approchent. En tout cas, je te remercie énormément. Et j'espère que ça servira, mais d'ailleurs je le pense hein, à plein de gens qui veulent se lancer là-dedans voilà, parce que ça, ça, ça. C'est ça. Et, et, et c'est pour ça que moi, cette notion de partage, d'échange, elle est importante là-dessus. Ah, cool. cool. Je sais qu'on est, on est plusieurs dans ce domaine-là, et pas que enfin, dans ce domaine, et pas que dans ce domaine, un domaine d ailleurs. D ailleurs. il y a des tailleurs de pierre dans le coin hein, qui font des trucs très sympas dans ah, la oui. même Et c'est bien important d'avoir ça. Quoi.